Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Cataclysme Et honnêtement, honnêtement, pensait euh, avec Eva pour préparer, bien sûr, je vous inviterai à suivre Vanessaur Qui m'a beaucoup aidé pour euh, le tournage de cette vidéo Dans la description, évidemment, il y aura tous les liens Mais c'est vrai que Cataclysme, on se disait, bon, Cataclysme au final, c'est une grosse extension, certes Mais Wasabishkin, c'était le très gros morceau qui nous a demandé énormément de temps Et en fait, euh, bon, on avait sous-estimé un petit peu la tâche ardue qu'est l'extension World of Warcraft Cataclysme Honnêtement c'est celle qui nous a demandé beaucoup de temps, imaginez la taille de cette extension, 46 zones retouchées, 46 zones refaites avec Cataclysme. Donc Cataclysme, World of Warcraft Cataclysm est sorti le 7 décembre 2010, ça représente tout simplement un défi complètement fou que Blizzard s'était lancé à l'époque, une étape véritablement unique et clé dans l'histoire, mais pas de World of Warcraft, dans l'histoire du jeu de World of Warcraft. Euh, World of Warcraft maintenant a 15 ans, hein, nous sommes en 2020 lorsque cette vidéo sort, 15 ans de World of Warcraft et c'est vrai que Cataclysm euh, est un OVNI, est un véritable OVNI euh, dans la bibliographie de World of Warcraft et dans la lignée de toutes les extensions. Puisqu'elle représente en fait une espèce de World of Warcraft 2 où elle a essayé de refaire tout le monde toutes les différentes zones euh, aucune extension aucune autre extension n'aura eu cette, euh, cette cette volonté cette ambition et on sent même finalement que euh, ça peut-être même dépassé un petit peu Blizzard leur bébé leur a, a dépassé puisque c'est un travail que l'on va décrire après qui est colossal alors évidemment on va surtout principalement traité de l'histoire euh, de, de Cataclysme, mais on est obligé dans un premier temps aussi de parler un petit peu de gameplay, ce qu'il apporte, la sortie, etc. Cataclysme a beaucoup divisé aussi les joueurs, et c'est, j'ai envie de dire, normal. Il ne faut pas oublier que Cataclysme, la plupart des gens se rappellent que le pic de, de, de joueurs était Wast of et King, c'est à la fois vrai et pas vrai, parce qu'en fait, ce pic, il a continué sur Cataclysme. Donc au final, World of Warcraft Cataclysme est l'extension qui a eu le plus d'abonnés de l'histoire World of Warcraft et ça c'est pas rien <rire> et ça c'est pas rien mais World of Warcraft cataclysme marque un tournant pour les joueurs pour l'histoire pour le gameplay euh, par rapport à ce qui a été fait précédemment certains trouvent que c'est un bon point d'autres un mauvais point on reviendra après là dessus même si on se concentrera sur le lore d'un point de vue ouvert World of Warcraft enfin cataclysme c'est vraiment l'extension je dirais qui est en demi-teinte qui est à la fois tout et rien c'est vraiment l'extension de tous les paradoxes parce que on a euh, elle est à la fois géniale et désastreuse, c'est à la fois un chef-d'œuvre et c'est une bouse, c'est la... enfin, tout et rien, c'est hallucinant à quel point c'est tout et rien, et certains le diraient pour le gameplay, mais moi j'en parlerai surtout au niveau du lore, bien entendu. C'est également, euh, pour mon petit terme que j'adore et qui maintenant se, se propage, c'est également l'extension qui marque la fin d'un événement tragique pour l'histoire de World of Warcraft. C'est la fin du Safari avec Cataclysme. On y reviendra bien sûr plus en détail euh, après. Ça vous entendrez très souvent cette phrase parce que Cataclysme, vraiment il faut que vous compreniez à quel point c'est gigantesque Et vous en avez la preuve ici. Cataclysme marque la fin d'une ère, hein, comme je l'ai dit le Safari, mais c'est également le bouleversement et le renouveau. On y reviendra dans la conclusion. Mais comme vous le voyez, c'est juste un truc de dingue. Ce que vous voyez tout simplement à gauche en termes d'écriture et d'histoire, c'est honnêtement, la, la, ça a été la mousson, ça a été la mousson, on en a pris plein la bouche Puisque, eh bien, c'est tout ça, c'est le leur pré-cataclysme Vous avez, je vais vous lister tout ça, vous avez quatre romans Hurle l'orage, l'effondrement, donc l'effondrement qui est prélude au cataclysme Tral, le crépuscule des aspects et Coeur de loup Ça, c'est quatre romans, donc ça fait à peu près cette taille là, hein, tout simplement En plus de ça, vous avez La nuit du dragon Alors là, vous allez me dire, Malga, La nuit du dragon, c'était un livre pré cas et là vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas affiché pour king tout simplement parce que en fait, ça ne traite d'aucun sujet quasiment de king. on parle un petit peu de Maligos mais même dans la nuit du dragon Maligos est plutôt sympathique, il est... certes il, a... il se méfie un petit peu de... des... des magiciens mortels mais en soi il va même aider sans Maligos, euh, on aurait perdu à la nuit du dragon, au final la nuit du dragon c'est 80, je dirais 18% de l'intrigue ça concerne Cataclysme et on y reviendra d'ailleurs après dans la vidéo. Donc c'est un bouquin pré-Hotelka pré mais qui concerne quasiment que Cataclysme et qui est euh, je dirais le terreau euh, de ce qui a été pensé pour Cataclysme. Nous avons ensuite deux comics que vous voyez tout à droite avec un wargun et en dessous euh, une espèce de, de magicien euh, orc avec euh, Valira etc. C'est tout simplement les comics, donc les différents volumes de bande dessinée concernant World of Warcraft. Cinq volumes pour les warguns, donc euh, les, les hommes loups, et également donc à peu près deux ou trois volumes pour qui est la suite en fait du comics sur Varian. On en reparlera aussi puisqu'il y a Shogal qui va avoir un rôle très important dans ces comics. Ça, ça représente quand même quelques volumes hein, de bande dessinée en plus. On a également onze nouvelles que vous pouvez trouver euh, gratuitement sur le site internet de Blizzard, je mettrai aussi les liens dans la description, et que vous pouvez trouver au format papier payant, qui s'appelle World of Warcraft Légende. Juste pour l'épaisseur, hein. ça c'est ma main. Regardez, ça c'est ma main. C'est. Assez vénère. En l'occurrence, vous avez 11 nouvelles. Euh, je ne sais plus si dans les 11 nouvelles, il y en a une, celle qui est inédite, sur leur thémar, Mais en gros, vous avez 11 nouvelles qui préparent du cataclysme. Certaines traitent un petit peu aussi, un peu plus de War of the King. Ou en tout cas, fin de War of the King. Mais c'est 11 nouvelles qui préparent justement Cataclysme. Le travail a été colossal pour les auteurs. Et pour les développeurs, on va dire, qui sont plus dans le design, c'est pareil. On va y revenir juste après, mais c'est pareil. Aucune, jamais aucune autre extension aura fait un tel travail préparatoire euh, pour justement une extension. Même Vanilla n'a hein, jamais, World of Warcraft de base, n'a jamais eu autant de support historique. Et le problème bien sûr, c'est que pour comprendre l'extension euh, qui est Cataclysme, et c'est aussi pour ça que c'est très fouillis, Cataclysme, c'est un bordel sans nom, et mon objectif euh, dans cette vidéo c'est d'essayer de vous faire d'essayer de faire de rendre la chose la plus cohérente et la plus linéaire possible sans, perdre, sans se perdre dans le fouillis parce que c'est vraiment énorme tout ce que cela représente et du coup eh bien aucune autre extension n'aura eu ce même rapport mais surtout en fait on, on critique souvent le fait que l'univers étendu parfois il est obligatoire pour comprendre l'arc principal et les intrigues principales du jeu cataclysme euh on, on, moi par exemple je, je trouve que ABFA c'est dommage par exemple que le livre, les livres et les nouvelles soient quasi obligatoires pour comprendre l'intrigue principale Mais euh, c'était avant de connaître Cataclysme, hein, parce que Cataclysme c'est n'importe quoi Toutes les, Tous les enjeux, si vous lancez votre perso, par exemple vous créez un Torren, on vous parle de trucs, vous êtes en mode Mais qu'est-ce que c'est que ça Quand vous jouez Nain vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait tout ça c'est dans prélude au Cataclysme, Cœur de loup <rire> Hurle enfin, c'est, ça n'a absolument rien à voir donc c'est vrai que vous êtes un peu perdu au final quand tu relances euh, les zones de départ Et justement parlons un petit peu euh, du design aussi au niveau, parlons un peu gameplay, on va en parler rapidement gameplay Mais il y avait le pré-patch du coup de Cataclysme qui était la furie des éléments en gros euh, Donc des élémentaires qui attaquent aux quatre coins du monde notamment les capitales Élémentaires de terre, élémentaires de vent etc, élémentaires d'air etc etc euh, D'ailleurs, Kata, comme je l'ai dit, a demandé beaucoup de ressources, des ressources hallucinantes. Je, je le redis et je vais le répéter après. 46 zones. 46 zones refaites. Alors parfois, extrêmement refaites, parfois quelques petites touches, mais c'est 46 zones de refaites, c'est hallucinant. Beaucoup de choses vont être forcément recyclées. Il y a tellement de zones, tellement d'ambition, tellement d'ampleur. Le projet est tellement incroyable qu'au final, forcément il va y avoir, on va dire, des zones qui vont avoir un énorme traitement, d'autres qui vont être un peu délaissées, où au final, on mettra un petit coup de pinceau et basta. Donc c'est vrai qu'il va y avoir aussi, c'est un peu l'extension du recyclage, Cataclysme. On va récupérer beaucoup de choses, notamment dans le Safari, hein, dans le traitement des, des personnages euh, iconiques de la licence euh, Warcraft, mais également en fait, dans, les, dans les outils, je dirais, visuels, puisque, par exemple, eh bien, Avania, on parlait de Terra etc., et de certains élémentaires. Évidemment, ils vont être réutilisés lors de la furie des élémentaires. Donc, il va y avoir, en fait, lors de. Quand je vous parlais de la cartouche, les cartouches, vous savez, de, du safari avec le gros fusil où on tire sur tous les personnages principaux, à, Burning Crusade est passé, Wotelka est passé. Donc, toutes les figures emblématiques de Warcraft 3, bah bam, bah bah, hein, on les a toutes accrochées au mur et il n'y a plus rien. Donc, en plus du design, eh bien, il faut essayer de trouver eh, sur quoi on pourrait bâtir une extension. Et c'est là qu'en fait, euh, Blizzard va faire un truc assez intéressant. Enfin, intéressant là vraiment je suis objectif parce que je trouve ça dégueulasse mais euh, ce qu'ils vont faire c'est tout simplement il nous en... il nous reste quoi du warcraft 2 et il nous reste quoi eh bien l'univers étendu de warcraft ainsi que world of warcraft vanilla et du coup eh bien on fait d'une pierre de coups on récupère certains assets notamment du ragnaros des boss qui n'étaient pas emblématiques au contraire à vanilla c'était presque une critique en disant mais bah, c'est qui ragnaros on s'en fout un peu nous on veut du warcraft 3 maintenant ils sont devenus légendaires on va dire puisque euh, on est en 2010 ça fait plus de 4 ans que World of Warcraft est sorti les gens ont tapé Ragnaros et maintenant Ragnaros a atteint un certain statut du coup on va les réutiliser pour leur taper dessus et ce qui fait qu'on va vraiment vider les dernières cartouches de personnages légendaires et iconiques de la licence Warcraft et c'est là aussi que le tournant euh, qu'il va y avoir la véritable prise de conscience de Blizzard en se disant on peut plus, on peut plus fonctionner comme ça, après Cataclysm, ça voudrait dire que c'est la dernière extension et il n'y a plus rien après donc il va falloir construire des choses, il va falloir bâtir des choses et c'est aussi pour ça que c'est l'extension du tout et rien et d'une chose et son contraire. D'un côté, on vit tout, toutes les cartouches pour détruire, on détruit tout ce qui reste. On vous fait taper tout ce qui reste et de l'autre côté, on va justement créer et bâtir de nouvelles intrigues, il faut penser pour la suite. Et ça c'est assez intéressant. Euh, puisque on a donc l'objectif de cataclysme comme je l'ai évoqué qui est euh, qui est très ambitieux, à la base c'est quoi Pourquoi on a refait toutes les zones C'était tout simplement puisque Burning Crusade avait apporté le vol en outre-terre. Wars King a porté le vol en Northrend, en Orfandre, North et eh bien le problème c'est que y avait, les montures volantes ne servaient à rien euh, sur le reste des zones. Donc Blizzard a fait d'une pierre euh, 17 coups, j'ai envie de dire, puisque ils ont pu rendre ils ont voulu justement faire en sorte que les montures volantes soient disponibles partout et pas seulement dans certaines zones segmentées. Donc on veut mettre le vol, sauf que mettre le vol ça, ça me permettrait d'aller voir des zones qui n'avaient jamais été pensées et conçues pour du vol donc d'un point de vue aérien c'était dégueulasse et ça rendait euh, c'était immonde donc blizzard va retravailler en fond toute la carte toutes les zones afin que justement et eh bien même si on vous êtes en monture volante vous puissiez trouver des petits easter eggs des petits coins sympathiques des petites cavernes dans, dans des montagnes où il n'y a pas forcément de quêtes mais qui justement renforce le sentiment d'immersion et ça permet du coup aussi de refondre un petit peu le pexing donc la euh, prise d'expérience quand vous commencez un nouveau personnage monter un petit peu en expérience, virer des anciennes quêtes très vieillottes. Euh, vous avez peut-être joué à WoW classique avec le, oui allez en désolace récupérer ce, ce petit sac. Oh vous avez récupéré le sac en désolace, merci à vous. Eh bien je connais quelqu'un, je suis moi-même un elfe de la nuit. Je connais un orc qui vit dans les marais des chagrins. Eh bien il aimerait, euh, il connaît en détail ce qui se passe sur les sacs. Vous allez au marin des chagrins et le marin des chagrins, vous... l'orc au marais des chagrins vous dit, je connais un nain. Alors on ne sait pas comment l'elfe de la nuit connaît un orc qui connaît un nain. Et euh, il est à l'autre bout du monde, allez chercher. Bah ça on dégage à Cataclysme et on va rendre le, le truc beaucoup plus. Alors certains diraient casu, mais c'est d'un point de vue technique une demande des joueurs. Faut oublier que c'est une demande des joueurs à la base, on en avait ras le cul aussi euh, de bouger dans tous les sens pour n'importe quoi. Donc c'est l'occasion de rendre ça plus, euh, plus facile bien sûr, mais facile d'un point de vue ergonomie aussi. Plus ergonomique, tout simplement. Alors. Comme on l'a dit, le monde se déchaîne, hein, c'est cataclysme, hein, le nom n'est pas choisi par hasard, c'est la, la fin des temps potentiellement. Et euh, en plus d'apporter une évolution visuelle d'un point de vue gameplay, on va également bien sûr apporter, en fait on veut que l'histoire se reflète dans les zones. Et ça ça va être aussi très important notamment sur les débuts des différentes races. C'est l'occasion de mettre à jour un petit peu ce qui est dit par le narrateur sur les races, mais également de voir visuellement ces changements. Donc bouleversements climatiques qui vont arriver un petit peu partout. Des tsunamis, des séismes, des tempêtes, des éruptions pour représenter la fureur des éléments. Il y a également, bien sûr, avec cataclysme l'arrivée de nouvelles zones, comme pour n'importe quelle extension. La carte donc, va changer, euh, apporter, donc, va visuellement changer aussi, hein, par exemple, les mille pointes qui sont sous l'eau, etc. Ça, je, on y reviendra après. Et donc, dans ces nouvelles zones, eh bien, on va enfin découvrir, euh, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans le côté recyclage et reprise de vanilla, c'est des zones, certaines de ces zones étaient accessibles, des Vanilla par des glitches ou par tout simplement eh bien on savait qu'il y avait quelque chose derrière mais on ne pouvait pas forcément l'atteindre et c'est par exemple Kilneas, on avait le mur mais on ne pouvait pas aller derrière eh bien Kilneas arrive à Cataclysme le mont Ijal, vous aviez euh, le glitch qui vous permettait de rentrer et vous voyez cette grande étendue avec l'arbre monde et il y a même le squelette d'Archimonde à l'époque donc c'est l'occasion justement de travailler ces zones là on avait un mur aussi à Vanilla pour, vers Uldum Uldum c'est l'occasion de découvrir la zone donc ça va être une grande reprise à ce niveau là et d'ailleurs alors on traitera sur tout ça après c'était dans le gameplay vous montrer les nouvelles zones disponibles de haut niveau d'ailleurs une des grosses critiques et ce sera le dernier point je parle de niveau gameplay hein, on va parler juste à ces classes ensuite mais euh, dans le gameplay dans la critique de gameplay ce qui peut être fait beaucoup de joueurs n'avaient pas forcément haut niveau n'avaient pas forcément apprécié cataclysme parce qu'il y avait un manque de contenu en haut niveau mais bien sûr il faut comprendre que les développeurs qui bossent sur toutes les nouvelles, toutes les, les refondes de zones, bah ils peuvent pas bosser sur de nouvelles zones. Donc c'est vrai que les nouvelles zones et même les raids, les patchs etc, ça sent le recyclage. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs au niveau n'ont pas forcément aussi apprécié Cataclysm. Comme je l'ai dit, Cataclysm va apporter aussi également deux nouvelles races. C'est euh, d'ailleurs les deux C'est la première fois aussi que euh, Blizzard amène deux nouvelles races d'un coup. Des fois c'était une race par exemple ABC et autres. Là c'est vraiment deux nouvelles races avec leurs propres squelettes, leurs propres animations et autres. Très ambitieux encore, hein. vraiment Cataclysme c'est l'extension du ambition toujours plus, c'est le nec plus ultra, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, de race, les gobelins qui étaient attendus depuis Vanilla et même c'était une surprise de voir les gobelins aussi présents côté Horde mais qui n'étaient pas de la Horde puisqu'ils étaient neutres, ça c'était la nouveauté alors que les gobelins historiquement bah, ils étaient toujours côté Horde, hein. alors vous allez me dire oui à Warcraft 3 il y avait les vendeurs, etc, le marchand gobelin, oui mais vous aviez des sapeurs gobelins, hors euh, Grimard vous aviez des gobelins, etc, donc les gobelins historiquement c'est vrai que c'était Horde. Donc au final, eh bien, justement les gobelins sont enfin, et c'est une demande des joueurs aussi bien sûr, enfin rejoignent le roster de la horde, enfin enfin pouvoir faire nos petits hommes verts, enfin nos petits, nos petits humanoïdes verts, et surtout, là on voit aussi encore une fois le retour de Warcraft 2, les gobelins c'était la nouvelle race de Warcraft 2 euh, jouable dans la horde avec les ogres et les trolls, c'était le dernier du roster qui manquait. J'ai rien dit, il manque les ogres aussi, toujours. Mais on les attend encore, les ogres, hein, bien sûr. Et nous avons de l'autre côté les Guilnéens. Guilnéas, qui était un arc qui avait été ouvert à Warcraft 2 avec le roi Gristet, Greymane. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que qu'à euh, Cataclysme, eh bien, on va lier l'intrigue, on va dire, qui était au-dessus du mur de Greymane, le mur de Gristet, euh, qui était le mur du Guilnéas, avec les loups-garous qui étaient présents. Et eh bien, on va en faire une nouvelle race qui est beaucoup plus hostile alors on va dire, on avait, il manquait peut-être une race fun, on avait les Gnomes côté Alliance, on a une race un peu plus fun côté Horde et l'opposition qui existe depuis Warcraft 2, Gobelins versus Gnome. et bien côté Alliance, le côté monstrueux qui avait été un pari, dans ma vidéo de BC j'en ai parlé, avec les Draenei finalement, les Draenei, euh, on n'a pas vraiment gardé le côté monstrueux, donc c'était la race, on va dire, brutale, féroce du côté de l'Alliance, les Warguns. Et au final, les Warguns, c'est la fusion de l'histoire de Gilneas de Warcraft 2 avec le Vanilla qui a été récupéré euh, dans, le, dans le passage avec tout ce qui est euh, loup-garou et on va créer une émulsion, on va dire, de toute cette histoire ainsi que l'histoire de Gilneas, même si elle est courte, de Warcraft 3 on va lier tout ça et euh, je vous laisse bien sûr aller voir ma vidéo sur euh, Gilneas et les Warguns parce que c'est probablement l'un des chefs dœuvre de l'histoire de Warcraft d'avoir réussi à lier, ils sont capables de le faire, hein, Blizzard lier du très vieux, Warcraft 2, du plus récent, Warcraft 3 qui était fantasmé un petit peu par les joueurs de l'époque et également du Vanilla, incorporer du Vanilla et du World of Warcraft à tout ça pour amener du vieux dans du neuf et ça franchement c'est pour moi un référentiel pour Blizzard parce qu'ils sont capables de le faire et ils l'ont très très bien fait avec les Warguns Vidéo sur Greymane et les Warguns et Guildner. d'ailleurs On a maintenant les nouvelles classes disponibles Alors on va lister tout ça mais on a affiché surtout celles qui ont un apport au niveau du lore pour commencer, les mages elfes de la nuit. Alors, c'est vrai que moi-même, par exemple, j'ai appris ça assez récemment. Parce que euh, je. Pour moi, mages Elfes de la Nuit, c'était totalement incohérent. Hein, forcément, les bien-nés avaient été dégagés de la civilisation elfes de la nuit par tyran des Malfurions. Et je me suis. Euh, j'ai même d'ailleurs découvert ça, j'avais dit une connerie dans la vidéo d'intro de BFA en disant mais des mages elfes de la nuit, ça n'a aucun sens. Puisque j'avais loupé cet arc à Cataclysme, j'avais arrêté à Cataclysme. Enfin j'avais arrêté avant Cataclysme mais du coup Cataclysme, j'avais pas suivi ça nouvelle classe disponible, les mages elfes de la Nuit, et pour beaucoup c'est vrai qu'il qu manque peut-être un petit peu d'éléments comme j'ai été, euh, comme, je, comme ce fut le cas pour moi, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, what the fuck, qu'est-ce que the fuck, pourquoi les elfes de la Nuit peuvent jouer mage? Eh bien c'était excellent et c'était un arc de vanilla pour les elfes de la Nuit, je traiterai ça plus en détail dans une vidéo consacrée au Art parce que c'est un arc extrêmement, et je ne mâche pas mes mots, extrêmement intéressant de l'histoire de World of Warcraft, et d'ailleurs on en reparlera par rapport au Sacre Nuit et sur Amar, tout ça tout ça. Ensuite, nous avons à la droite de la petite elfette, nous avons les taurens, alors ça, ça a été énormément critiqué, du coup je compte faire une vidéo dessus de débunkage, Ça sera assez courte pour le coup celle-ci, mais c'est tout simplement l'arrivée des paladins et des prêtres taurennes. Et à l'époque, paladin taurennes, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde Évidemment c'était le moment où on avait du coup des chamans. Euh, abaissés, on avait commencé à mettre des chamans côté alliance et des paladins côté horde, et eh bien Akata on va renforcer ça en mettant du coup, et eh bien... Des paladins tauren pour avoir une deuxième race paladin du côté de la horde et au final c'est souvent moqué parce que à cataclysme malheureusement bah les armures de paladin c'est jean michel alienware qui a son marteau de lumière son épée de lumière ses épaulettes de lumière c'est vrai que pour un tauren ça passe pas mais d'un point de vue scénario d'un point de vue lore c'est extrêmement intéressant puisqu'en fait ce sont les combattants euh, du, donc les, les marcheurs, les marches soleil qui sont un ordre guerrier qui prie une divinité taurenne le soleil à savoir Anche et nous avons du coup bah, les prêtres d'Anche qui sont les prêtres taurenne pour le coup prêtre torène, ça n'a pas autant choqué c'est surtout les, paladin, les paladins torènes qui a posé un problème mais je ferai une vidéo spéciale dessus parce que c'est super intéressant les paladins torènes. et ils se font chier dessus gratuitement et je trouve que c'est un excellent apport d'ailleurs pour l'histoire taurenne qui n'a pas eu beaucoup de, de nouveautés je dirais Ensuite, alors ça s'est passé par contre comme une lettre à la poste, et c'est logique. J'avais même oublié que c'était Cataclysme qui avait amené les démonistes trolls. Pour moi c'était Vanilla, et, bah, comme quoi parfois la mémoire nous joue des tours. Cataclysme amène les druides et surtout euh, les démonistes, enfin je veux dire les démonistes et surtout les druides aux trolls. Donc maintenant pour faire druide on n'est pas obligé d'être Torren Théord, on peut être troll. Et les trolls ont toujours eu un aspect justement de divinité. Donc... Euh, les divinités obscures etc qui étaient plus liées aux prêtres euh, aux prêtres ombres vidéo sur les classes tout ça tout ça et euh, vide euh, vide et n'est pas égal à ombre aussi les féticheurs on va dire trolls, c'était prêtres ombres et eh bien ils ouvrent ça le prêtre ombre va avoir son identité de classe vidéo sur le, le vide et la l'ombre donc et eh bien tout ce qui est féticheurs et autres on y reviendra après avec l'apport de Zalazan et eh bien les, les démonistes trolls arrivent et le côté druide bah c'est tout simplement les différents loa hein, que vous aviez affronté à Venia, BC et autres euh, bah, les trolls Darkspear, les trolls sombre-lance jouables, ils sont également pas mal de Loa. donc en quoi c'est choquant d'avoir des druides Absolument pas, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Nous avons ensuite les nains, et les nains, il y a trois classes qui arrivent chez les nains, donc c'est quand même gros gros apport, avec notamment les mages et les démonistes, alors les mages et les démonistes côté nains on se dit pourquoi Eh bien c'est l'apport de deux races alliées, entre guillemets, même si c'est un terme anachronique par rapport à l'époque, mais ce sera les futures races alliées, donc des euh, clans des tribus des grosses des gros clans nains qui rejoignent le clan euh, bronze donc barbe de bronze. J'y reviendrai après. Nous avons les Dark Iron, donc les sombres fers, et à droite les Wildhammer, donc les marteaux hardis. Chez les Dark Iron, et eh bien nous sommes des spécialistes de la magie noire, euh, notamment. Hein, et du coup, et eh bien les démonistes et les mages vont être enfin, en gros. C'est les Dark Iron qui apprennent aux autres nains à utiliser les arts occultes, la magie noire, mais également la magie tout court, puisque bah, la magie noire. Euh, Généralement, tu dois, enfin, tu apprends la magie, donc aussi de la magie, on va dire plus blanche, la magie euh, normale, la magie des éléments, tout ça normal. Et du côté, euh, par contre, et eh bien des Wildhammer, leur apport hein, qui sont très proches de la nature, qui montent des griffons, etc. Eh bien, ceux-ci vont apprendre le chamanisme, du coup, aux Bronzebird, aux nains d'Ironforge, au nains de Forge Forgefer. Donc, c'est l'apport de ces rassembleés qui justifie l'arrivée de nouvelles classes. Alors, on n'a pas listé parce que, d'un point de vue de l'or, c'est quasi inexistant, mais il y a de nouvelles classes également. De nouvelles classes pour euh, pour certaines races, notamment le chasseur humain et mort-vivant. Alors il n'y a pas d'explication pour les humains parce que bah, en même temps c'est normal en fait. Et euh, pour ce qui est des morts-vivants, c'est l'apport, l'arrivée de Nathanos, blablabla qui crée les nécro-traqueurs, etc. Mais euh, c'est pareil, des chasseurs, euh, des chasseurs morts-vivants, bon, euh, est-ce que c'est si choquant quand euh, tu es dirigé par une forestière sombre Non, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'or, ça passe pas de problème. Euh, Mage orc, ça par contre, il y a une justification, mais elle est un peu. Ça c'est vrai que c'est un peu what the fuck hein, pour le coup. On a le gnome prêtre, mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire Non je rigole, amour au, prêtre, amour au gnome pardon. Et ensuite eh bien, il y a les guerriers elfes de sang. Alors ça c'est quelque chose qui avait beaucoup fait polémiquer pourquoi les elfes de sang n'avaient pas de guerriers. L'idée c'était que c'était une race qui, jouait, qui utilisait énormément la magie. Donc pas de guerriers pour essayer de faire en sorte que si vous voulez jouer guerrier, vous jouez pas elfes de sang. Ça saute à cataclysme. Alors certains, je sais que j'ai vu des extrémistes elfes de sang qui disaient oui c'est n'importe quoi, de toute façon Cataclysme a tué les elfes de sang, blablabla bla euh, bla Je rappellerai juste que Warcraft 3 il y avait des guerriers elfes de sang. Donc qui est des guerriers elfes de sang, c'est juste normal en fait, c'est juste logique. Donc pas de problème à ce niveau-là, même si euh, le, la volonté de Burning Crusade est pas mal de dire que c'est une race magique, donc on met que des races qui avaient de la mana en fait, donc, ou du mana comme vous préférez. Donc c'était compréhensible. On va pouvoir attaquer maintenant vraiment les races comme on avait fait à Vanilla, on va dire le traitement et l'évolution des races Puisque Cataclysme, quelque chose qui est très important avec Cataclysme, c'est que Burning Crusade a donné des nouvelles zones Des nouvelles races, on s'intéressait au Draeneu et aux Elves de Sang King on s'intéressait au Northrend, hein, Northrend Mais au final, bah, l'évolution des races Quand vous retourniez à Azeroth, bah, ça n'avait pas bougé, ça n'avait pas avancé Donc forcément toutes les races vont, être, vont avoir un, un, une, enfin, envie de dire, une explosion de lore pour l'avancée de, de ces races et l'évolution de leurs intrigues donc on va énormément recycler mais également parfois c'est du recyclage dans le sens vraiment c'est repris et basta parfois on va vraiment justement évoluer ce sera la suite de Vanilla pour justement l'histoire des différentes races le problème je dirais c'est que euh, parfois ça sous-entend aussi qu'en fait dans le recyclage, qu'en fait entre Vanilla et, et Cataclysme il s'est limite rien passé en fait. Hein. C'est un petit peu le problème que ça amène. Mais euh, eh bien, on va commencer par les ailes de la nuit. Pourquoi on commence par les ailes de la nuit Tout simplement parce qu'on est déjà sur du pré-cataclysme. On est toujours sur du pré-cataclysme avec la guerre du cauchemar. Et la guerre du cauchemar, beaucoup de gens, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment des joueurs druides, qui sont en mode ah ça serait cool un jour d'avoir une extension sur le rêve d'émeraude. Eh bien ça, je, je ne sais pas si vous le savez, mais Blizzard a souvent communiqué sur ce sujet en disant le problème d'une extension sur le rêve d'émeraude, c'est que tout serait vert et ça pourrait poser problème. Peut-être qu'à l'avenir maintenant Blizzard a trouvé des trucs notamment avec Légion, avec BFA et autres pour essayer de d'édulcorer ça et notamment Shadowlands, donc peut-être que ça arrivera un jour mais du coup ce projet d'extension sur la Rêve d'Amour avait été travaillé par Blizzard et finalement avait été abandonné. Et bien ça va donner un livre, un livre préparatoire euh, de euh, tout simplement de Cataclysme qui s'appelle Hurlorage. Ah. <rire> l'orage qui est centré simplement sur Malfurion que Malfion, je le rappelle, à Vania, il faisait dodo, on savait pas trop pourquoi, mais il faisait dodo. Il y avait quelques quelques, on avait quelques idées, quelques pistes, mais on ne savait pas trop pourquoi. Ce roman va répondre à ça, il va faire avancer l'histoire des elfes de la nuit. Alors le roman est pas terrible, hein. qu'on soit clair, le roman est pas terrible. Et euh, la plupart des choses de ce roman euh, formeront la zone préférée des joueurs de Légion, à savoir Valshara. Et oui, l'intrigue de ce bouquin va être prise pour faire Valshara plus tard à Légion vous dire voilà le bouquin va être génial euh, et génial après je sais peut-être qu'il y en a qui l'adorent mais d'un point de vue objectif c'est quand même faut pas oublier un livre qui aurait pu couvrir une extension en, en, en elle-même il y a un conflit mondial contre euh, le cauchemar d'émeraude on a une invasion totale du monde et même dans les autres bouquins on te parle de la guerre euh, de la guerre du cauchemar donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme et ça se passe entre Wotelka et Cataclysme donc en fait c'est une extension invisible qui s'est passé entre Wotelka euh, qui suit vraiment l'arc, le côté menace globale, il faut envoyer des aventuriers à aller s'en occuper, cette fois c'est Malfurion qui va avoir un rôle important mais il euh, y a cette idée là donc c'est assez incroyable et la plupart des gens n'en ont pas connaissance moi même euh, c'est vrai que je savais qu'il s'était passé un truc mais j'avais sous-estimé l'ampleur euh, du... on va dire de l'intrigue l'ampleur euh, je dirais juste géographique parce que sinon l'intrigue euh, casse pas à trois pattes à un canard hein. euh, à côté de ça ce qui est intéressant malgré tout, euh, donc comme je l'ai dit ça servira pour Valshara et surtout eh bien, Malfurion sort de sa torpeur et on découvre la trahison d'un des chefs elfes de la nuit qui était qui remplaçait Malfurion un peu poste pour poste, à savoir Fandral. Fandral forte ramure. Donc Fandral tout simplement, on révèle sa trahison et Tyrande va également dans un second temps accueillir. Alors ça c'est pas pour le pour le coup c'est pas, euh, pas tout à fait le même roman, mais c'est cœur de loup. Tyrande accueillera les bien-nés de Shendralar, les Shendralar tout simplement donc c'est tout simplement les elfes de la nuit présents à Ashtrip, dans le donjon d'Ashtrip, dans les différents donjons d'Ashtrip Eh bien elle les accueillera, on en reparlera dans la vidéo sur les Shendralar qui sera tout simplement en plus à côté de ça, nous allons attaquer aussi quelque chose qui est euh, entre Cataclysme et... Enfin, euh, Cat euh, entre -K, pardon, et Cataclysme, hein, WarSubject King Cataclysme, c'est les trolls. Les trolls qui euh, vont avoir enfin un petit rôle à jouer, même si malheureusement il n'y a pas trop de figures euh, trolls qui vont être construites lors de ces événements. Mais enfin la reconquête des îles de l'écho, le foyer, le nouveau foyer euh, des trolls à partir de Warcraft 3 qui... Ils sont pas de bol les trolls Darkspear, hein, de... les trolls sombre-lance, ils se font chasser à chaque fois de leur terre. Première fois... Euh... Par les Gurubashi, ensuite par les Nagas Naga et les Murlocs, ensuite eh bien, ils se font dégager par leurs propres euh, leur propre confrères, donc c'est un problème. Et du coup, eh bien, enfin un cataclysme, ils reviennent sur les îles de l'Eco, ils chassent dans l'événement pré-cataclysme, euh, pré et eh bien c'était tout simplement la reprise des îles de Leko par les trolls face à Zalazan, le frère juré de Vol'jin et sa némésis qui, va, qui avait trahi Vol'jin et finalement eh bien, on détruit Zalazan, Vol'jin... Tue, enfin d'ailleurs je sais pas si c'est vraiment canoniquement dit que c'est Volgin qui tue Zalazan mais en tout cas Zalazan meurt sous l'assaut de Volgin, et c'est voilà, celui qui avait trahi aussi son peuple on verra beaucoup ça à Cataclysme en fait, hein, une des figures emblématiques des trolls qui trahit, sauf que ça c'était déjà Diavania pour le coup pour les trolls mais il y a souvent ça, on a Fandral, on verra après il y a Meura etc il y a plein de figures magatha, enfin plein de figures emblématiques qui trahissent leur propre, leur propre race alors je suis pas en train de dire que du coup ils collent à chaque fois enfin euh, si, si, je veux dire, prendre l'arc du scénario pour en faire des choses intéressantes c'est cool, euh, si c'est toujours vraiment copier coller sur la manière de construire, c'est un peu dommage mais pour le coup, bah, c'était assez intéressant on récupère les îles de l'écho et du coup quand on commence un troll à cataclysme, on commence sur les îles de l'écho, sur l'archipel de des îles de l'écho et surtout qu'on a réussi à augmenter un peu la taille des îles et ça c'est bien, c'est censé être un archipel censé être grand quand même Mais bon, ça aurait pu faire une extension, hein. ça aurait pu faire un morceau d'extension comme dans le et, et, et, et Kultiras, mais ça, ça, ça Malheureusement, ça sera oublié. Et nouvelle attaque des nagas sur les îles de l'écho, c'est le postulat euh, quand vous créez un troll euh, à cataclysme. Et Vol'jin va enfin avoir un modèle dédié, et ça c'est cool aussi. Euh, on... Ah non, d'ailleurs, son modèle dédié, je crois, arrive à, à Mop. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est du détail. Euh, on a ensuite les nains. Il va y avoir énormément de choses sur les nains. Les nains, il y a les romans il euh, y a les nouvelles, il y a énormément de choses qui arrivent pour les nains, c'est très intéressant alors malheureusement après Cataclysme il y aura moins de choses qui arriveront pour les nains mais ils se sont gavés à Cataclysme les nains puisque la région de Casmodan, je vous ai parlé de la furie des éléments, les changements météorologiques et bah, les nains vont en prendre plein la tronche le continent des nains à la base c'est Kazmodan, euh, le sous-continent des nains Casmodan et au final Casmodan ne sera pas épargné par les bouleversements climatiques euh, notamment énormément de séismes d'Avalanches et autres qui vont euh, faire mal à la population naine à tel point que le roi des nains le nain des barbes de bronze hein, Magni euh, Bronzebird va tout simplement, le roi sous la montagne et eh bien va essayer d'enquêter de sur justement ces phénomènes euh, climatiques et météorologiques et euh, donc un des organismes des nains dans le hall des explorateurs d'Ironforge, donc le Forgefer, la capitale, eh bien, ils vont récupérer des statuettes, etc. Et finalement, donc, le frère de Magni, hein, qui est euh, Bran, Bronzebeard va, va retrouver des, des fragments, fin, des, des tablettes, notamment à Uldaman si je ne dis pas de bêtises, euh, pour récupérer euh, justement des informations. Magni va alors entamer un rituel euh, de son peuple, un rituel ancestral de son peuple, qui est de se lier à la Terre pour essayer de comprendre ce que euh, la planète, enfin, ce, que, ce, que, ce que la Terre euh, réclame. Au final dans ce rituel et eh bien ça le changera à jamais il sera pétrifié en une espèce de statue de diamant tout le monde le croit mort à ce moment là il est pétrifié il ne bouge plus après avoir lu les différentes runes et donc eh bien c'est vrai qu'il va y avoir un énorme trouble chez les nains je vous laisse aller voir la vidéo, la vidéo sur la généalogie des nains ça, ça parle de pas mal de choses et eh bien c'est vrai qu'on revient à cette, un petit peu à cette époque là puisque sans Magni qui on va dire était assis sur le trône de la montagne, et eh bien euh, cette instabilité politique va poser des problèmes. Alors l'arc des nains est super intéressant à Cataclysme, mais il y a quand même des oublis, malheureusement. C'est pour ça aussi Gimnea, je trouvais vraiment le chef-d'oeuvre. Parce que les nains c'est super intéressant, mais par exemple, euh, disparition totale du Sénat. Le Sénat euh, des nains disparaît. On ne sait pas ce qui se passe. Il est toujours là, hein, canoniquement, il n'a pas. On n'est pas avec l'Empereur et, et les Star Wars, hein, euh, il est toujours là, mais il n'a aucun rôle à jouer quasiment. Dans... Enfin, il est même... Je sais même pas s'il est évoqué d'ailleurs. Dans euh, Cataclysme. Donc on voit justement euh, Magni qui se transforme en statue de diamant, sous les yeux euh, terribles, <rire> sous les yeux terrifiés d'Anduin, et il va y avoir tout simplement une sorte de guerre civile qui va arriver chez les nains, puisque qui doit gouverner en l'absence de Magni Eh bien Moira, la fille, la fille unique d'ailleurs, euh, de Magni qui avait fui et qui boudait un petit peu son père pour différentes raisons, mais le simple fait par exemple qu'elle se soit mariée avec un Dark Iron, un sombre fer. Et l'autre euh, problématique qui était qu'elle était une femme et Magni voulait un homme, voulait un héritier mâle. ça crée des tensions entre le père et la fille. Et la fille eh bien, profite de la pétrification, de la pétrification euh, oui je crois que c'est ça, euh, de Magni pour justement revenir à Ironforge en disant je suis l'héritière, le trône me revient de droit. Et ça, ça va créer des grosses tensions. Muradin, qui aura très très peu de rôle à jouer, hein, il a été ressuscité à Hotelka pour rien faire. Ben il sera là et il est en mode bah Moi je suis le frère de Magni, je représente les Bronze Bird, Toi tu représentes, tu essayes par ton sang de représenter à la fois les Sombres Fers, les Dark Iron et les Barbes de Bronze, les Bronze Bird. Ça marche pas. On peut... Donc il y a une grosse opposition, sachant que Moira a vraiment envie d'imposer les Dark Iron aux autres. Elle essaye de récupérer ça de manière assez agressive. Et il y a les Wildhammer qui vont se mêler à cette intrigue, donc les, mar les Marteaux Hardis avec Falstad et Curdran. Donc, ça va être un gros problème. Donc, le problème aussi, c'est que Moira va prendre en otage Anduin qui était en formation à Ironforge. Et ça, ça va pas plaire à papa. Varian arrive, il est fou furieux. <rire> c'est Varian que vous voyez au milieu. Il est fou furieux. Et euh, eh bien, il va y avoir, on va être vraiment à deux doigts d'une guerre civile chez les nains et chez l'Alliance tout court. Hein, parce que ça dépasse même le, le, juste les nains. Ça dépasse le conflit racial. On est vraiment sur quasiment une guerre civile au sein de l'Alliance. Anduin va finalement réussir à calmer les choses il va faire épargner Moira parce que Varian était à deux doigts de la, de la, de la détruire donc finalement tout le monde va s'entendre et il va y avoir tout simplement une union en fait un, un, un accord va être trouvé qui s'appellera le conseil des trois marteaux une organisation qui va regrouper les trois grands clans nains les Bronzebeard, les Dark Iron et les Wildhammer afin d'unir le peuple nain donc ça c'est assez intéressant, euh, d'ailleurs les nains de givre qui avaient été créés à, à Hotelka balestec mais au final et eh bien euh, le conseil de droit marteau c'est assez intéressant parce que c'est le triumvirate nain qui va diriger le peuple nain euh, bien sûr Ironforge il y aura d'ailleurs un petit changement là dessus alors j'en ai parlé dans la généalogie sur les nains mais il va y avoir un petit changement assez drôle où des fois on dit Blizzard n'écoute pas la communauté euh, il y avait une petite erreur, Blizzard avait fait une erreur en mettant euh, Kjordran Wildhammer donc le héros de guerre que vous trouvez la statue de nain devant, euh, devant, Iron, euh, devant Stormwind devant Hurlevent et eh bien c'est un héros de la deuxième guerre, et eh bien Kurdran devenait le chef des Waldhammer. Kurdran en fait théoriquement c'était Falstad le chef des Waldhammer puisque Kurdran était disparu, ils avaient remis Kurdran en, en mode bah, il revient, il reprend sa place, et eh bien il y a carrément une nouvelle sur les nains qui va expliquer cette incohérence, et qui va justifier en fait grâce au retour d'un fan, le Red Shirt Guys, l'homme au, au t-shirt rouge, eh bien ils vont créer une nouvelle exprès pour ça, pour expliquer qu'en fait Kurdran est un guerrier, et la politique euh, il n'y arrive pas, il se, il se fait... Euh, il se fait avoir par Moira et il a, il a du mal et du coup il va laisser le pouvoir à Falstad qui est un bien plus, un bien plus fin euh, politique. Kjordran se concentrera sur le... Alors il continuera à faire de la politique mais il laisse le, la couronne je dirais, de chef des Wildhammer à Falstad. Donc ça c'est assez intéressant. Beaucoup de choses intéressantes mine de rien avec les nains. Et donc comme on en a parlé, ben, les humains ont un rôle à jouer dans le lore des nains. Mais les humains ben, c'est peut-être la seule race qui avait vu son histoire avancer avant Cataclysme. Le, le, le comics de Varian, bien sûr, les, les, les bandes dessinées de Varian ont joué un énorme rôle dans le retour de Varian, l'intrigue avec Onyxia le Bolvar, vous savez, hein, la vidéo de sur Bolvar aussi, etc. Donc forcément, Varian, et eh bien, a, a, on va dire l'arc des humains a eu lieu avec euh, Burning Crusade ou Hotel K, même si c'est pas dans le jeu directement, c'était présent euh, dans les comics. Donc au final, et eh bien le lore des humains bouge très très peu à Cataclysme. Comme je l'ai dit, le lore des humains s'est greffé au lore des nains, quasiment. Donc, on a peu de nouveaux éléments, il euh, y a une reprise bien sûr des thématiques de Vanilla notamment avec le retour euh, des défias qui est justifié par l'appauvrissement de la population suite à la guerre contre le roi Lich. On a également eh bien, du coup les orques Blackrock, les orques euh, roche noire, qui, euh, qui sont au final des... des, des, des... C'est pas vraiment des orques Blackrock mais bon je ferai la vidéo de généalogie sur les orques pour plus de détails mais pour simplifier les choses les orques Blackrock attaquent comme à Vanilla la Horde Noire attaque comme à Vanilla les terres des humains donc très peu de nouvelles choses pour les humains mais par contre c'est vrai que l'avancée du Lord des Nains bah, concerne les humains mais concerne également une autre race malheureusement alors c'est un sujet honnêtement très sérieux pour les gnomes et c'est l'une des rares fois où les gnomes seront traités avec sérieux et je vous conseille fortement de lire la nouvelle sur mécanivelle Mekatorque puisque eh bien c'est peut-être même la seule fois où le Lord Gnome est traité avec du sérieux et c'est dommage parce que ça vous montre que ça pourrait être intéressant, malheureusement, ils sont là pour faire rigoler, ils sont rigolots, donc on s'en fout. Euh, malheureusement. Donc les gnomes, en fait, depuis un moment, hein, depuis Vanilla, les... ils ont été exilés de leur capital Regan et du coup, eh bien, ils planifient depuis un moment la reconquête de leur capitale. Ils ça s'appelait même les exilés de Regan qui avaient dû être dégagés et parqués euh, tels des. des... Bah, c'est des réfugiés. Hein, donc parqués des nains. Et au final l'instabilité politique chez les nains va chasser tout simplement on va remercier les on à leur dire bah c'est bien mignon mais il faut laisser de la place maintenant il y a Dark Iron et les Wildhammer qui arrivent donc euh, mais vous êtes mignons mais dégagez. ce qui fait que une grande partie des exilés de Gnome Regan vont être de nouveau dégagés euh, de leur foyer donc ça c'est vraiment dur pour les gnomes et ça va hâter on va dire la campagne militaire que Mechanivel avait planifié de reconquête de Gnome Regan le souci c'est que justement en relançant en relançant l'invasion, la, la reprise de Gnomeregan, et bah, euh, l'antagoniste, l'anémesis, qui a trahi son peuple, encore une fois, un, un, un grand souverain d'une de, de, race qui trahit son peuple et qui se s'oppose à l'autre, je dirais, tête de fil de la race, donc Mekatorg versus Thermojoncteur ou euh, Thermoplug thermo en anglais, donc le, le rival qui était l'ami, le meilleur ami de Mechanivel qui était l'un des responsables de la chute de Gnome Regan eh bien les deux vont s'affronter directement Mecha-Torque va tomber dans des embuscades de thermojoncteurs. et du coup eh bien, on récupère une partie de Gnome Regan mais pas la totalité et d'ailleurs même au sein de cataclys quand vous faites le raid de Gnome Reagan, vous récupérez de, nouveau, euh, de nouveaux étages mais Gnome Regan à l'heure actuelle canoniquement n'est toujours pas reprise entièrement Il y a toujours des étages, c'est très grand Gnome Regan hein, sur le papier comme Ironforge et elle va très loin sous la, sous la terre donc il y a encore des étages Et encore des niveaux qui ne sont pas récupérés Donc les gnomes ne récupèrent qu'une partie de leur capital. C'est triste hein les gnomes Mais bon, le problème c'est que c'est pas traité très sérieusement De l'autre côté du monde, en Kalimdor nous avons les bouleversements climatiques qui affectent bien entendu les différentes races de la horde et la furie des éléments va eh bien mener Thrall à se questionner sur ce qui se passe il comprend pas ce qui se passe Thrall c'est quand même le chaman le plus puissant euh, d'Azeroth et il comprend pas euh, ce qui se passe pour lui il est en mode il essaye d'appeler les éléments de comprendre leur, leur tourment mais il n'a aucune réponse donc les éléments refusent de répondre et là bah, ça, il, se, il, il est très humble Thrall au final et il se remet énormément en question sur sa maîtrise des éléments sa maîtrise du chamanisme, tout simplement. Donc, il va vouloir perfectionner son savoir. Et quoi de mieux que d'aller aux origines du chamanisme, à savoir revenir sur la terre natale des orques, Draenor, l'Outre-Terre. Notre Draenor, l'Outre-Terre. Donc, il va aller voir Mamie, il va aller voir sa grand-mère en agrande. Geya et c'est là qu'il va eh bien, récupérer son savoir, ça ressemble encore une fois on le sait, hein, Chris Madden adore Star Wars ça ressemble beaucoup à l'épisode 6 avec Luke qui retourne sur Dagoba pour parfaire sa formation avant de pouvoir eh bien, affronter la grande menace ça ressemble un petit peu à ça mais c'est assez bien dilué pour que le, je dirais pour que on ne voit pas trop les ficelles et c'est très bien fait d'ailleurs puisque Trall, eh bien va aller voir Yoda à savoir sa grand-mère mais il y a une waifu Yoda qui va apparaître, c'est Agra donc une chamane magar très douée qui va compléter également sa formation et ça deviendra tout simplement sa future femme, ils vont tomber amoureux et fonder une famille ensemble Thrall grâce à ses pouvoirs eh bien sera un petit peu comme Luke Skywalker le sauveur du monde par la suite on y reviendra aussi pendant ce temps et eh bien sûr les orques et la horde doivent avancer Thrall n'étant plus là il va confier le pouvoir de chef de guerre à quelqu'un vous le voyez à gauche alors là c'est pareil il y a deux vidéos il y a déjà celle qui est disponible de Garrosh et arrivera la vidéo sur l'effondrement prélude au cataclysme, ainsi que la généalogie sur les orques mais bon, ça c'est en annexe, on va dire. Donc, parce qu'il faut essayer de faire gagner du temps. La vidéo sera longue déjà, mais il faut essayer de faire gagner du temps. Donc, il y aura d'autres vidéos à part en annexe pour cette vidéo-là. Et du coup, eh bien, Tral pour différentes raisons, par problématique, je dirais, va donner euh, son poste de chef de guerre. Alors à la base, c'était éphémère, ça devait être temporaire. Va donner, mais on sait comment ça finit. Va donner sa chaise de chef de guerre. Sa place de chef de guerre à Garrosh Le problème c'est que Garrosh bah, c'est un bourrin Et comme c'est un bourrin Et eh ben, il fait pas l'unanimité Et il beaucoup. De... Et donc les autres chefs de la horde ils sont en mode Garrosh s'il te plaît Un peu de discernement, réfléchis Réflexion Garrosh Mais Garrosh lui c'est popo. Et du coup les autres Ont un petit peu des soucis Et notamment Kern qui n'est pas du tout d'accord Avec la politique que mène Garrosh, Volgin non plus d'ailleurs Mais c'est surtout Kern qui est l'opposition Politique de Garrosh et en étant l'une des figures emblématiques de la Horde, eh bien, il va y avoir un moment donné où on fait monter la pression, on fait monter la pression, il y a un moment donné où ça va péter et c'est bien aidé, Alors déjà il hein, n'y a pas besoin de ça pour que ça pète, mais ça va être également aidé par le marteau du crépuscule, le Twilight Hammer, qui est dirigé par Shogal et qui sert tout simplement les dieux très anciens. On en reparlera de Shogal par la suite, donc je sais encore une fois un truc sur lequel on reviendra, euh, ça va être complexe, un hein, y a beaucoup de choses. Mais le marteau du crépuscule, donc le Twilight Hammer qui sert les dieux très anciens, va essayer eh bien, de foutre un petit peu euh, des tensions, va bah, tout simplement faciliter, va mettre de l'huile sur le feu pour euh, faire en sorte que ça pète du côté de la Horde, mais aussi du côté de l'Alliance et entre les deux factions, pour justement eh bien, euh, fragiliser les deux factions et faire en sorte que euh, l'invasion du monde, la conquête du monde, soit tout simplement euh, facilitée. Donc... Le problème, c'est qu'il y a un regain de tension entre euh, la Horde et l'Alliance. Et à un moment donné, eh bien, à cause du marteau du crépuscule, Kern va croire que Garrosh est responsable de quelque chose. Et c'était pour lui la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le problème, c'est qu'il s'est fait avoir le marteau du crépuscule. N est... Enfin, c'était eux les responsables. Garrosh, pour une fois, n'y était pour rien. Kern défie en duel Garrosh. Garrosh accepte le Magora, la Magora, comme vous voulez. Et euh, Kern trouvera la mort dans ce duel. Et c'est pas parce que Garrosh était super... lui était supérieur. Garrosh lui-même, dans les différents écrits, dit que Kern l'aurait probablement battu. Mais, comme vous le voyez sur l'image tout à droite, eh bien, il y a une Toren qui va intervenir dans ce duel qui est l'opposant politique de Kern, à savoir Magatha Grim Totem ou Magatha Totem Sinistre, qui en fait a tout simplement empoisonné la hache de Garrosh. Garrosh n'aura mis qu'une petite blessure, vous voyez, c'est l'espèce d'entaille sur le bras, une petite blessure qui semble bénigne. Et en fait, le poison va avoir raison du grand chef Toren ce qui va tuer kern Alors là, c'est quand même quelque chose d'important. Comme je vous disais, le... on peut reprocher beaucoup de choses à Cataclysme, mais ça avance. Que ce soit bien fait ou pas bien fait, hein, des fois c'est très bien fait, comme les Worgen, les Guilnéens, les Nains, parfois on va dire que c'est plus contestable du côté de la Horde, notamment, mais on ne peut pas reprocher de manière objective, on ne peut pas reprocher au fait que Cataclysme prenne des risques, tuer une figure emblématique de la Horde, à savoir Kern, c'est vrai que c'est couillu. Il faut être honnête que c'est couillu. Personnellement, euh, je dirais que c'est à la fois mal fait et bien fait. La mort de Kern apporte pas mal de choses à l'histoire et fait avancer l'histoire, ça c'est clair. Le problème, c'est la manière. Elle est... La mort de Kern arrive dans un bouquin, en jeu, on ne voit pas ce combat, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, si vous n'avez pas lu le livre, vous dites Mais il est passé où Kern Et on te dit Il est mort. Comment euh, Bah, il est été tué par Garrosh. Hein Genre, c'est quand même quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que l'univers étendu, c'est très important, par exemple, pour détailler le duel mais il aurait fallu peut-être un flashback ou une scène pour montrer le duel, parce que bah, sinon on est complètement perdu. Donc Pour l'histoire des Torrens, et bah, ça va avancer notamment suite à la mort de Kern. et bien des mains de Garrosh, Bane va énormément se retenir pour ne pas lui péter la gueule, hein. il va vouloir se venger de Garrosh, mais finalement il va se retenir notamment avec les conseils d'Amule et des autres, euh, des autres grands Torrens, quelques Torrens au final, parce qu'il n'y pas tant que ça, et il va surtout se consacrer, se, se consacrer à éviter parce que là il y a une véritable guerre civile qui démarche chez les torrens du coup et eh bien Bane va essayer de faire en sorte euh, de, de garder le contrôle euh, de, de ses clans, de différentes tribus et des différents clans unis contre le clan qui a tué l'ancien chef des clans à savoir Karn Ludov, Karn sang. donc Magatha, il, il faut tuer, enfin il faut vaincre Magatha et son clan les Grim Totem et le truc, c'est que euh, bah, Magatha a fait un coup d'état et a récupéré la capitale. Magatha va être chassée de la capitale, mais elle, pas, elle ne s'avoue pas vaincue. Et du coup, il va y avoir des combats un peu partout qui vont éclater, que ce soit à Mulgore, donc le foyer ancestral des Torrens, mais également dans les mille pointes hein, plus bas, enfin, plus au sud, entre le clan Grim Totem et euh, les différentes autres tribus qui sont restées fidèles à Bane. Donc au final, on a Bane qui va remplacer son père, poste pour poste. Et Bane, bah, c'est vrai qu'à Cataclysme, c'est euh, papa... Euh, en fait. Mais ce qui est intéressant c'est que eh bien, Bane petit à petit va être, euh, une, du coup c'est pas une création de cataclysme Bane, il était déjà créé à Warcraft 3, mais il va prendre son essor véritablement à cataclysme Bane, en bien ou en mal, je sais que certains euh, sont tristes de la mort de Kern, mais Bane au final est quand même un personnage assez intéressant même si euh, parfois il mériterait un peu plus de temps d'écran. Passons du coup à une autre race de la Horde, à savoir les morts vivants Alors je vais pas rester trop en détail dessus parce qu'il y a beaucoup de vidéos déjà qui ont été faites sur Sylvanas à Cataclysme et les réprouvés à Cataclysme Donc je vous laisse aller voir la vidéo de Debunkage sur Sylvanas et la vidéo de l'Oré de la Nuit qui est la nouvelle de Cataclysme justement pour préparer la transition Warsawish King-Cataclysme et qui sert d'ailleurs énormément pour Shadowlands, à savoir les terres d'ombre, l'ombre-terre Donc Sylvanas après la mort du Roi Lich euh, n'a plus de but dans sa vie, elle ne sait plus quoi faire, elle s'était d'ailleurs suicidée tellement elle avait euh, plus de but. Finalement elle revient, pour... je, vous laisse, je vous passe pour le, la raison, hein. vous avez regardé les deux vidéos que j'ai citées juste avant, et euh, son but maintenant ça va être de survivre à tout prix, elle veut survivre à tout prix parce qu'elle sait ce qui se passe si jamais il meurt, et sait ce qu'il y a derrière la mort, elle sait quelles sont les ténèbres qui la guettent, donc elle a besoin des réprouvés pour la protéger, c'est ton... son arme qu'elle chérit. Hein, c'est son arme, avant elle s'en foutait un peu, maintenant bah, elle s'en fout toujours, hein. elle considère ça comme une arme, mais elle chérit cette arme puisqu'elle sait que c'est son bouclier pour la protéger euh, de la prévie, de la mort, tout simplement. Donc Garrosh va lui ordonner à Sylvanas d'attaquer Gilneas, hein, comme on l'a dit, le relance de, de conflit entre les différentes factions. Mais Gilneas n'est toujours pas dans l'Alliance à ce moment-là, donc Garrosh va en profiter et récupérer, euh, asseoir sa domination sur le continent, euh, sur, sur Lordaeron, et du coup il veut que les réprouvés attaquent Gilneas. Donc en fait à la base les réprouvés ils ont pas spécialement grand chose contre les worgen bon c'est des êtres vivants donc ils vont les fracasser. Alors il y avait déjà des worgen bien sûr de base mais les Gilneans eux, il euh, n'y bah, avait, avait pas grand chose. Donc au final c'est Garrosh qui a forcé Sylvanas à attaquer, sans Sylvanas d'ailleurs ça aurait été un carnage, ça aurait été une boucherie, et ce qui est important à noter, c'est que Sylvanas, elle euh, s'en rappellera toujours de ça. Elle aura un profond rancœur à l'égard de Garrosh à cause de ça. Parce que bah, Garrosh l'a traité comme une merde et lui a dit « vas-y, allez-y, vous êtes que de la chair à canon, j'en ai rien à foutre de vous ». Sylvanas ne l'oubliera jamais, ça tombe pas dans l'orteil d'un sourd hein, avec Sylvanas. Petite référence aux Inconnus, évidemment. <rire> du coup, eh bien, c'est l'histoire bien sûr de guinness et des Worgen qui est directement liée à euh, la, la campagne militaire lancée par les réprouvés, par les morts vivants. De l'autre côté, euh, donc euh, du mur grémain, du mur de Gristet, alors je vous laisse bien entendu aller voir la vidéo sur Guilnéas, là ça va me permettre de gagner énormément de temps sur la vidéo. Le cataclysme va euh, en foutre plein la gueule aux Guilnéens, à savoir des tsunamis qui vont bouffer les parties sud des terres, les séismes qui vont euh, faire tomber le mur de Gristet en partie, ce qui fait eh bien, que le territoire va être ravagé par les différents éléments et les phénomènes météorologiques, mais aussi eh bien, va amener va tout simplement créer une brèche dans le mur pour que les morts vivants puissent attaquer tranquillement Gilneas. et ça c'est un problème parce que ça va amener les Guilnéens au bord de la ruine le royaume est sur le point de tomber aux mains de la horde et des réprouvés ce qui fait et eh bien que les Guilnéens vont devoir fuir leur patrie d'origine vont devoir s'exiler de Gilneas. et ils vont aller où ils vont aller chez les elfes de la nuit et vous dites quoi ils vont chez les elfes de la nuit et si vous n'avez pas suivi forcément c'est un petit peu compliqué mais la vidéo sur, Gil sur Gilneas, vous fera comprendre pourquoi les elfes de la nuit interagissent, mais en gros c'est tout simplement qu'ils partagent un lien druidique, les elfes de la nuit ont aidé euh, tout simplement à corriger une partie de leur faute pour euh, faire en sorte, c'est un peu de leur faute si les guilnéens sont devenus des warguns, et pour euh, se faire pardonner, bah, ils vont aider les euh, guilnéens à contrôler la bête intérieure, hein, les warguns, tout ça, tout ça, et c'est également beaucoup plus détaillé dans le, le roman Cœur de loup, et euh, un point que j'avais pas pris, enfin euh, j'ai pas pris le temps d'évoquer ce point dans la vidéo sur Guilneas, parce que c'est Cœur de loup. Eh bien euh, ce qui va être intéressant c'est qu'au départ Varian, donc le chef de l'alliance, le roi d'Azeroth, le roi du royaume d'Azeroth donc le roi de Stormwind hurlevant euh, est, est totalement contre l'arrivée de Gilneas dans l'alliance puisque eh bien, avait trahi l'alliance en euh, quittant l'alliance et en laissant Lordaeron se faire ravager par les morts vivants Varian considère que c'est bien fait pour la gueule de, de, de, de Gremain que Gilneas soit perdu par les morts vivants hein. c'est assez ironique que euh, le, on va dire, le fléau qui s'est abattu sur les terres de Lordaeron, se retourne à un moment donné contre les Guilnéens qui avaient refusé d'agir. Et Varian en veut énormément à euh, Greymane parce que, à cause de. Il, il juge Greymane responsable de pas mal de torts qui sont arrivés à l'alliance, l'ancienne alliance, l alliance hein, celle de Lordaeron. Mais du coup, eh bien, il considère que Greymane et Gilneas n'a pas sa place dans la nouvelle alliance de Varian. L'alliance d'Azeroth en gros. Donc.. Au départ, il y a des énormes tensions entre les deux, sachant que Greymane a beaucoup appris de ses échecs, les nouvelles de Guilnéas, tout ça, tout ça, et du coup, il veut faire amende honorable. Le problème, c'est que c'est quand même une sacrée tête de con, hein, c'est un peu la Catalogne et les Pays Basques réunis hein, qui forment... Je suis catalan, vous le prenez pas mal, d'origine catalane, et du coup, c'est un peu le Pays Basque et la Catalogne, hein, les Guilnéens, c'est des têtes de con, donc forcément, eh bien... Euh, ils, ils sont sympas au départ et ils veulent faire amende honorable mais il y a un moment donné où varian il pousse le, il pousse le bouchon un peu trop loin maurice là et eh bien euh, il va pas se laisser faire et il va y avoir une énorme rivalité et c'est finalement Malfuron qui réussira à faire trouver une entente notamment Greymane va aider varian à calmer le, sa bête également sa bête intérieure mais c'est pas worgen c'est plus une bête hein, enfin on va dire c'est une bête euh, philosophique intérieure il est plein de rage varian du coup Greymane va lui apprendre on va dire des des, des méthodes de méditation, tout simplement, pour euh, qu'il se calme et faire la paix, notamment avec sa rage intérieure, et faciliter eh euh, l'amour qu'il a envers son fils, parce qu'il est en train de se distancer d'Anduin, le fils de euh, Varian. Donc, finalement, Gilneas va rejoindre l'Alliance, et donc les Worgen sont la race qui rejoindra l'Alliance à ce moment-là. Nous avons ensuite euh, les Draenei et les elfes de Sang. Alors, je vais les lier ensemble, parce que, bah, eux, il n'y a quasiment rien du tout. Pour Cataclysse, c'est pas pour rien puisque les Draenei et les Elves de Sang ont eu très peu de changements Du simple fait alors c'est à la fois une raison de gameplay et de l'ore Déjà dans le lore bah c'est pas des races très importantes dans alors ne le prenez pas mal hein, si vous êtes joueur Draenei Elves de Sang Mais c'est pas des races importantes de leur faction respectives. Les Draenei sont arrivés récemment Les Elfes de Sang là-bas c'était même des, des membres de l'Alliance qui rejoignent la horde donc ils ont pour le moment ils ont leur place à faire enfin ils, ont, ils doivent se faire une place Donc pour le moment c'est pas trop de rôle à jouer dans, dans, les différentes, euh, dans les différents événements mais il y a aussi une raison de gameplay, on ne peut pas, pas l'oublier, il y a une principale raison qui est le gameplay Puisque malheureusement il y avait des techniques qui avaient été faites à Burning Crusade et en gros les serveurs sont différents Donc s'il y a des changements qui se font sur euh, les serveurs normaux, eh bien ça n'affecte ça pas les serveurs de Burning Crusade C'est du gameplay, c'est très vieux techniquement, ce qui fait que vous ne pouvez toujours pas voler en, euh, dans les terres de Renai et euh, en Keltalas tout simplement, les terres de, des elfes de sang donc, eh bien, forcément, si tu ne peux pas avancer et changer, sachant que les zones, à l'époque, sont quand même plutôt sympathiques, puisque c'est des zones assez récentes, eh bien, il n'y aura rien de fait de nouveau, on va dire, sur ces zones-là. En dehors, bien sûr, d'un euh, événement, mais on y reviendra après. Donc, très très peu de changements. Et concernant la progression de René et Elf 200 dans le monde, pareil, très peu de développement par rapport à, en dehors de leurs terrains respectifs, je dirais, puisque nous avons Velen qui sera présent au Marais des Chagrins pour récupérer les Rouées qui étaient déjà là à Vanilla, hein, les roués, les terribles roués qui nous ont tué combien de fois sur, sur euh, Classique, et eh bien, euh, il va faire en sorte de, de créer une espèce d'enclave Draenei dans le Marais des Chagrins. Ça, ça permettra aussi de faire une base de l'Alliance. Mais les roués vont commencer à rejoindre euh, tout simplement les Draenei. Ça peut être une race alliée, n'est-ce hein, pas Il y a beaucoup de roués hein, au final, qu'on rejoint l'Alliance. Et euh, donc ça, c'est l'arc, on va dire, Draenei principal à Cataclysme. c'est pas grand-chose. Et du côté des elfes de Sang, et eh bien, ils sont quasi absents. Sauf une organisation qui va être créée, qui est géniale s'appelle le reliquaire. Qu'est-ce que le reliquaire Eh bien, c'est tout simplement l'opposé, je dirais, de la guilde des explorateurs de l'alliance. la guilde des explorateurs qui était principalement naine. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup alliance. Eh bien, la horde va maintenant avoir son propre, euh, sa propre guilde des explorateurs, à savoir le reliquaire. Et qu'est-ce que le reliquaire Eh bien, ceci est un hommage à Harrison Jones. Eh oui, à Indiana Jones, le film Indiana Jones. Parce que Harrison Jones, et la guilde des explorateurs, c'est côté alliance. Et eh bah, du coup, on va donner les méchants euh, de la guilde. Euh, on va donner les méchants d'Indiana Jones avec le reliquaire. En gros, des nazis qui essayent de récupérer des reliques pour en faire des armes. Parce que c'est ce que font les nazis. On en fera une arme Et là, les nazis, c'est qui C'est les elfes de sang. Voilà, le seul traitement des elfes de sang à cataclysme. Merci à vous C'est incroyable euh, Donc, on va enchaîner... Après, donc comme je le disais, pour faire une synthèse un petit peu de l'évolution des différentes races, c'est tout simplement eh bien, la reprise du conflit hors d'alliance. Je vous laisse aller voir la vidéo sur le monofaction-trifaction puisque euh, je fais tout simplement une espèce de chronologie euh, des euh, phases de guerre froide, des phases de guerre chaude, donc grosse tension entre l'alliance et l'ordre. Cataclysme, c'est... Euh, la guerre mondiale, hein, la reprise d'une guerre mondiale entre la Horde et l'Alliance Qui était visuellement présente Beaucoup se disent, ouais le conflit à BFA Donc là je fais un anachronisme bien sûr Mais à Battle for Azeroth beaucoup disent Oui le, la quatrième guerre c'est bien mignon Mais visuellement bah, en dehors des, de, de, de Zandalar et Kul Tiras on voit pas trop À part dans les missions de champions ah pour le coup, Cataclysme, on était vraiment dans la quatrième... Enfin, ça s'appelle pas la quatrième guerre, mais pourtant elle le mérite, hein, parce que c'était une véritable guerre mondiale. Et on voit eh bien, tout simplement tous les fronts euh, de, de bataille, de guerre, je dirais, entre l'Alliance et la Horde. Alors quand c'est une épée rouge, c'est que c'est la Horde qui a initié l'assaut. Quand c'est une épée bleue, c'est l'Alliance qui a initié l'assaut. Quand il y a les deux épées, euh, c'est tout simplement, eh bien, euh, ensemble. On ne sait pas qui a commencé. Donc vous avez tout simplement tout ce qui est l'assaut d'Ashenvale, euh, l'assaut des forêts d'Orneval par la Horde et par Garrosh. Alors il y en a beaucoup qui vont, qui vont euh, déboucher à une attaque notamment euh, sur les serres rocheuses donc Stone Talon et Darkshore donc euh, le euh, sombre rivage On a également, alors ça c'était pas mal parce qu'ils avaient utilisé une tribu de trolls d'ailleurs euh, Bon ça c'est, bon, je sais même pas pourquoi j'en parle mais ils avaient utilisé certaines petites races alliées on va dire pour attaquer C'était assez intéressant notamment des trolls des jungles euh, au niveau de Darkshore Nous avons à Ashara les ailes de la Nuit qui essayent de dégager les gobelins pour reprendre leur territoire ancestral aussi. Euh, nous avons par contre l'Alliance qui est à l'initiative de l'attaque euh, dans les Barents, donc euh, dans, les, euh, dans les Tarides. Euh, on en reparlera dans la vidéo sur Terra Mort plus en détail. Il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et du coup, eh bien, il y a des assauts dans les Barents par l'Alliance. Euh, C'est vraiment un, un sacré bordel. On a bien sûr l'offensive des morts-vivants, euh, des réprouvés, de Sylvanas contre Gilneas, mais également contre les positions de l'Alliance de l'alliance pardon euh, en Lordaeron, ce qui reste, on va dire, notamment la bataille d'Andoral, qui est un truc à faire. Hein. Si je vous conseille une zone, il y a une zone que Cataclysme a très très bien fait, euh, c'est euh, toute une partie de zone, c'est tout simplement le nord de Lordaeron, côté Horde. Euh, alors côté Alliance un peu moins, mais côté Horde surtout, avec l'assaut des réprouvés sur Gilneas, l'assaut des réprouvés euh, sur Hillsbrad, euh, donc les hautes bandes, l'assaut sur Arati, la bataille d'Andoral, c'est super intéressant, c'est très très riche, c'est vraiment vraiment cool, donc s'il y a bien une zone que vous devez faire à cataclysme, c'est celle-ci, ça a été honnêtement euh, ma bouffée d'air frais, quand tu retapes beaucoup de zones de cataclysme ça donne une grosse bouffée d'air frais, je vous le garantis euh, et maintenant, eh bien, on va attaquer les nouvelles zones, bien sûr, qui, qui arrivent, puisque ça concerne la trique principale, bien entendu, de Cataclysme. Et c'est l'occasion, mesdames et messieurs, tout simplement, eh d'attaquer Cataclysme, donc de se regarder tout simplement la vidéo d'introduction de Cataclysme. On peut, on peut dire beaucoup de choses, mesdames et messieurs, mais elle est impressionnante, cette cinématique, euh, elle est extrêmement impressionnante, hein. la musique est incroyable d'ailleurs, et il va falloir qu'on revienne dessus, <rire> parce qu'il s'est passé des choses sympas dans cette cinématique, alors je vous laisse la revoir évidemment, parce que ça fait tout simplement une heure de vidéo, et nous n'avons fait que le contexte, là on attaque cataclysme mesdames et messieurs pour vous dire, et encore hein, j'ai beaucoup euh, beauté en touche en disant allez voir cette vidéo, allez voir cette vidéo, allez voir cette vidéo pour plus de détails donc imaginez euh, la taille de, du contexte de cataclysme donc cette vidéo il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, on y reviendra après mais il y a énormément de choses à dire concernant tout simplement et eh bien vous le voyez ça c'était euh, la carte qui avait été annoncée Alors, Eva a fait des petites retouches et merci encore à lui pour la carte, mais il a fait des petites retouches pour vous indiquer, ça c'est une carte qui a été montrée euh, je crois à la BlizzCon 2009 du coup lors de l'annonce de Cataclysme, pour vous montrer un peu les nouvelles zones qui allaient arriver, et à l'époque le Deep Holm ce qu'on appelle le Tréfond, avec un T majuscule, on y reviendra et eh bien le Tréfond à l'époque ne devait pas être au Maelstrom hein, l'espèce de, de, de tempête sur la carte hein, l'espèce de, de, de, oui, enfin, de noyau au, au milieu de la carte, le Tréfond, ça devait se présenter en fait entre Casmodan et euh, Azeroth, donc au-dessus du relevant, vous savez, euh, au-dessus de la capitale Stormwind, et en dessous de Casmodan, au sud de Casmodan, vous savez, il y avait une espèce de grande chaîne de montagne à Vanilla. En fait, ce qui était expliqué, et ce qui est montré dans la cinématique, c'est que cette chaîne de montagne va être explosée, va être détruite et s'appellera en fait la balafre, la, la cicatrice de Deathwing, la balafre de Deathwing, en gros, puisque, d'elle de puisque c'est l'endroit en fait où normalement il sortait. Et du coup, dans la cinématique, vous savez encore ce passage, on s'est toujours dit, mais pourquoi il sort d'une chaîne de montagne, c'est où, euh, géographiquement c'est où Et bien en fait, on a la réponse dans la... Dans la dans la carte de 2009 justement qui nous montrait qu'en fait ça devait se trouver là le maelstrom mais finalement ça va être abandonné en cours de développement pour la mettre dans le maelstrom parce que c'est plus impressionnant il y a eu une tempête climatique pour te montrer le cataclysme le maelstrom qui est un endroit légendaire dans Warcraft 3 c'était l'occasion d'utiliser le, le, vraiment les, les, les... poussières qui restaient de Warcraft 3 c'est plus, plus badass de mettre ça là-bas donc eh bien ça aura pas mal changé un autre point concernant Deathwing dans cette vidéo on s'est tous dit s'est tous dit, avant d'aller dans le détail et dans le fond pour savoir ce que c'est, avant de faire tout simplement le tréfonds, on y reviendra, le tréfonds c'est très, très très important pour comprendre l'extension, et bien en fait nous on se, on se dit tous que en fait, c'est Deathwing qui provoque tous ces, des, ces, ces, ces changements météorologiques et euh, cette furie des élémentaires Eh bien c'est vrai et pas vrai en même temps, c'est à dire que c'est lui mais indirectement quand vous le voyez justement là se forger son armure en, en élémentium qui était une armure en adamantium avant, là, c'est toujours plus, hein, encore une fois, Cataclyse, toujours plus. Quoi, l'adamantium C'est pas un métal assez solide On va mettre de l'élémentium <rire> Elle va, en fait, Deathwing, pendant ce moment, en fait, vous le voyez taper un petit peu le sol, et en fait, c'est pas n'importe quoi. Quand vous faites, la vous faites le tréfonds, bien dans le tréfonds, vous avez ce qu'on appelle le pilier de la Terre. Et Le pilier de la Terre, c'est un monument gigantesque qui a été créé par les titans, qui, en fait, est directement lié à Azeroth. Si ce pilier est endommagé, eh bien il provoque tout simplement les catastrophes météorologiques et climatiques et la furie des élémentaires que l'on voit dans Cataclysme. Mais il y a un problème. Donc c'est même pas Deathwing qui fait ça. C'est le pilier de la Terre qui est détruit et qui provoque ce genre de choses. Mais il y a un énorme hic il y a un énorme problème. Alors le Tréfonds honnêtement est une zone super sympathique et moi j'espère d'ailleurs qu'ils se serviront du Tréfonds pour de futures extensions par exemple notamment sous la terre façon Jules Verne et tout dans le futur c'est un, un on va dire, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et je pense que le Tréfonds est un bon projet de base pour pouvoir justement préparer plus tard quelque chose mais le problème c'est que le Tréfonds c'est vraiment la zone très importante de cataclysme, si vous voulez un peu plus approfondir l'histoire de Cataclysme, faites le tréfond et lisez bien les quêtes. Parce que vous allez vous dire, mais attendez, mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc là, vous voyez, c'est le pilier de la Terre. Hein. Le truc avec euh, l'espèce les de morceaux qui traînent et tout. Le gros truc au centre avec euh, l'entrée, c'est ça le pilier de la Terre. C'est gigantesque. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut faire un rappel. Qu'est-ce que le tréfonds, mesdames et messieurs Qu'est-ce que le tréfond. Donc, beaucoup de choses à dire sur cette zone qui, comme je l'ai dit, explique l'extension, explique la cinématique et l'extension. La zone a changé d'emplacement. Comme je l'ai dit, elle a été présentée à Blizzcon, tout ça, tout ça. Mais en fait, le gros problème ici, c'est que le tréfonds, c'est tout simplement un plan élémentaire. Qu'est-ce que sont les plans Qu'est-ce que sont les plans élémentaires Si vous avez vu la vidéo sur l'Empire noir et l'ordonnancement d'Azord, vous savez ce que c'est. C'est tout simplement les euh, les seigneurs élémentaires, donc Ragnaros, Alakir, je fais de gauche à droite, Ragnaros, Alakir, Terrazan et Neptulon. Eh bien euh, étaient les grands seigneurs élémentaires Donc l'espèce de dieux des différents éléments Qui régnaient sur Azeroth à une époque Qui sont directement liés aux titans, à la monde Qui est abritée dans Azeroth Qui, qui est en train de grandir Et en fait quand sont arrivés les dieux très anciens L'Empire Noir, quand sont arrivés les dieux très anciens Et eh bien ils ont réduit en esclavage Les seigneurs élémentaires Et ça leur a servi en fait de, de chair à canon Et de tout Au final quand les titans vont découvrir Azeroth Ils se disent what the fuck qu'est-ce que c'est Et ils vont tout simplement vaincre je vous passe hein, le détail, vous allez voir ces vidéos-là pour plus de détails, euh, les, euh, les dieux très anciens et donc leurs serviteurs esclaves, savoir à les seigneurs élémentaires. Ils considèrent que les seigneurs élémentaires sont liés euh, à Azeroth, donc ils ne peuvent pas les détruire. Ils vont les laisser et ils vont les enfermer, donc c'est des prisons, dans des plans élémentaires. Donc ce sont des prisons, là vous voyez les titans qui enferment les seigneurs élémentaires. Ils vont les enfermer dans quatre prisons, quatre plans élémentaires pour quatre éléments. Jusque-là, pas de problème. Nous avons les terres de feu pour Agnaros donc le seigneur élémentaire du feu. Nous avons, euh, alors j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est le palais de l'air ou le palais des tempêtes ou je sais plus quoi pour Alakir. Nous avons le trône des marées, euh, donc la gueule des abysses pour euh, Neptulon, qui est le seigneur élémentaire de l'eau. Et nous avons donc le tréfonds, avec un T majuscule, j'insiste, euh, pour Terazan, qui est le seigneur élémentaire de la terre. Accrochez-vous bien mesdames et messieurs, mettez votre ceinture, vous allez prendre la meilleure des migraines que vous avez jamais eue. Le tréfonds avec un T majuscule, c'est le plan élémentaire de la Terre. C'est la prison de Terrazan. Et où est, où, est, où est ce pilier de la Terre créé par les titans qui permet en fait de stabiliser Azeroth et faire en sorte que tout se base bien sur Azeroth Il est dans la prison élémentaire de la Terre. C'est comme si le président des états unis se disait « Écoutez, mesdames et messieurs, là euh, tout simplement la mallette avec le code nucléaire et la clé pour activer le code nucléaire et eh ben je pense que sa meilleure planque ce serait tout simplement pour calmer euh, les crises en ce moment euh, géopolitique etc et eh ben, on va les mettre dans une prison dans l'une des prisons fédérales les plus dangereuses de l'état enfin du pays quelle belle idée <rire> c'est une excellente idée de confier un tel pouvoir dans les mains de ton ennemi c'est mais c'est mais c'est génial Eh oui Parce qu'il faut lier ça, évidemment. Le pilier de la Terre, si tu le détruis, blablabla, blablabla. Donc, tu le mets dans le plan élémentaire de la Terre. Mais le problème, c'est que c'est aux mains de tes ennemis. Donc, c'est complètement con Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, ça, mesdames et messieurs. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que Terrazan, eh bien, elle a la possibilité... Elle a en ses mains, elle a en son sein, la possibilité d'anéantir le pilier de la, de la Terre pour fragiliser sa prison et sortir de prison, littéralement. Parce que les autres peuvent pas sortir, ils n'ont pas de pilier de l'eau ou machin, ça n'existe pas. Donc Terrazan peut fragiliser sa prison, se libérer, et prendre sa place de déesse de la terre, de seigneur élémentaire de la terre sur Azeroth, et revenir à l'époque, on va dire, originelle, où il y avait les seigneurs élémentaires qui se battaient. Mais c'est encore mieux pour Terrazan, parce que les autres ils sont enfermés, donc bien sûr elle va fragiliser leur barrière, mais elle, elle sera totalement libérée en fait et elle peut fragiliser le monde et réorienter le monde comme elle veut, et ça on le sait qu'elle a le pouvoir notamment dans Chronicle, mais ça a été dit depuis le début, il claque des doigts, boum, il y a des séismes, des trucs partout. Donc elle peut prendre directement le contrôle d'Azeroth, toute seule, sans que personne ne puisse l'arrêter, quasiment. Mais pour une raison qui s'appelle le scénario, elle ne le fait pas. Elle laisse le pilier de la terre tranquille. Elle a littéralement les clés de sa cellule et le moyen de détruire le monde afin qu'elle puisse régner sur le monde, mais elle fait rien. Gentille la Terrazane, hein. super sympathique la petite Terrazane. Et c'est pas terminé, mesdames <rire> et messieurs, encore une fois. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que il a toujours été dit qu'en fait Deathwing, dans les différents aspects, les, la vidéo sur l'Extraza et les aspects, mais en gros, il y a les cinq grands dragons, hein, les cinq aspects, eh bien vont avoir un rôle très important à Cataclysme, puisque euh, Deathwing est l'un d'entre eux. un hein, Neltarion, qui s'appelait Neltarion avant, et ce qu'on appelle le garde-terre. Donc il était celui qui gérait, on va dire, la terre et qui avait le pouvoir sur la terre. On a Nosdormu qui gère le pouvoir du temps avec le vol bronze. On a le vol bleu avec Maligos qui a été tué comme un sauvage, comme un malpropre, c'est terrible, à Wotelka. Il sera remplacé par kalegos qui représente le vol bleu. Nous avons l'Extrasa, euh, tout simplement la lieuse de vie, donc euh, qui a euh, tout simplement la reine des dragons, donc le vol rouge et le pouvoir de la vie. Et nous avons Isera, le pouvoir en gros euh, du rêve, etc. du rêve d'émeraude, de la nature avec le vol vert. Neltarion était des, donc Deathwing qui était le vol en gros noir le vol noir, qui lui avait le contrôle de la terre. Ce qui est expliqué c'est pourquoi c'est Deathwing qui pète un câble et pas les autres parce que Deathwing il est sous terre. Il est justement dans ce qu'on appelait les tréfonds avec un t minuscule, les tréfonds de la terre. Les tréfonds, l'abîme, les abysses etc il était sous terre en gros. Et comme il était sous terre, où été enfermés les dieux très anciens, eux, pas dans une poche dimensionnelle, ils ont été enfermés sous terre, dans des complexes titaniques. Yogg-Saron, K'tun, K'tun euh, et notamment Enzot, Nuzat. Au final, eh bien, comme il était sous terre, il était directement au contact des dieux très anciens. En tout cas, il était plus près des dieux très anciens, ce qui explique que, avec les années, avec les millénaires, eh bien, petit à petit, il a été corrompu par les dieux très anciens. Sauf que, il n'est pas dans le plan élémentaire... De la terre. Il est littéralement sous terre, dans les tréfonds de la terre. Pas dans le tréfond, le nom du plan élémentaire de la terre. Et là, Blizzard va faire quoi Et c'est pas une erreur de Blizzard, c'est volontaire de la part de Blizzard pour vous embrouiller, pour que tout, euh, tout, tout on va dire, ait l'impression d'être cohérent et d'être bon. Et bien, ils vont créer un flou totalement scénaristique où, en fait, le tréfond, c'est là où Deathwing était. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que vous avez notamment à Légion le repère de Neltarion qui est vraiment un repère dans les tréfonds de la terre, qui était sous terre, qui était un, un des repères tout simplement de Deathwing. Sauf qu'à Cataclysme, le tréfond devient les tréfonds en gros. Donc le tréfond, ça devient, en fait c'est une poche dimensionnelle donc qui est liée à Zeroth mais dans sa propre poche dimensionnelle, donc un truc qui n'a rien à voir même si elle est liée forcément, devient également sous terre. Et ça, ça va être entretenu en permanence dans les quêtes du tréfond, mais également dans tout Cataclysme en fait. Et c'est un, un flou scénaristique entretenu par Blizzard pour perdre les joueurs et donner l'impression que tout est bien, tout, tout va bien, tout est cohérent. Et en fait, c'est complètement débile. Par exemple, vous avez des trogues et des nains qui vont creuser tellement profond qu'ils arrivent au tréfonds. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est dans les quêtes du tréfonds. Il y a des, il y a des notamment, euh, bisous, bisous aux trogues, notamment euh, Glop, qui euh, eh bien, ont creusé tellement profond qu'ils sont arrivés dans le tréfonds. Donc on vous cache le fait que, en fait, bah... C'est sous terre, mais c'est une poche dimensionnelle qui n'est pas la terre. C'est absolument terrible. Donc comme j'ai dit, cette confusion sera entretenue volontairement par Blizzard afin que ça passe. Et ce qui, va exploser, ce qui va expliquer pourquoi Deathwing se repose dans le très avec un T majuscule. Et pourquoi eh bien, il a accès au pilier de la terre. Et on ne sait pas pourquoi il a attendu 15 ans. Parce qu'il a été vaincu après Warcraft 2 avec le jour du dragon. Que je ferai, je ferai une vidéo dessus, c'est prévu, ne vous en faites pas. Eh bien, il aurait pu détruire le pilier de la Terre bien avant, mais il l'a pas fait. Hein. Scénario, hein, merci. Et au final, bah, Deathwing. Et ben bah, notre petite Terrazan, elle est à côté. Elle voit Deathwing qui est blessé, pourrait, pourrait se le farcir. Non, non, elle tolère sa présence. Bon, ça, pourquoi pas. Hein. Mais, pas de problème. Et oh, finalement, quand vous êtes dans les quêtes du Tréfonds, vous apprenez que Terrazan, et eh bien, euh, le marteau du crépuscule et les serviteurs du Dieu Très Ancien foutent le bordel. Donc, au final, Deathwing et Terrazan ne sont pas potes. On pourrait se dire, bah, tous les deux servent les dieux très anciens, ils vont être potes. Et bah non, pas du tout. Donc Terrazan aurait pu vaincre Deathwing toute seule dans son propre plan. Je veux dire, dans le propre plan élémentaire de la Terre, Terrazan, elle est dieu en fait. Elle fait hop, elle remodèle et c'est dit dans les... Dans le... le pire c'est que c'est dit dans les quêtes qu'elle remodèle, qu'elle peut remodeler le tréfonds comme ça l'arrange. Elle peut refaçonner le truc comme elle veut, parce qu'elle a le pouvoir sur la Terre et son plan élémentaire. Donc en gros, elle peut tout réorienter. Donc si jamais tu es ennemi de Terrazan et que tu arrives dans le plan élémentaire de la Terre, elle fait toc, es enfermé sous terre ou euh, bah, tu te prends un ébouli sur la tronche, tu te prends une véritable <rire>, fracture dans la tête et tout, tu peux tout prendre. Donc elle est Dieu dans son plan élémentaire, donc elle ne touche pas à swings, pas de problème. Ça c'est quand même assez hallucinant et euh, surtout bah voilà, le pilier de la Terre qui est monument lié à la planète eh bien, va, qui assure sa stabilité est détruit donc encore une fois c'est formidable et on arrive sur un autre point, le Tréfonds explique beaucoup de choses mais comme je l'ai dit notamment euh, à un moment donné dans les quêtes du Tréfonds et eh bien au départ elle, elle essaye de chasser, Terrazan essaye de chasser euh, les joueurs et notamment euh, les différents euh, envoyés druides et chamanes tout simplement du cercle terrestre qui essayent de, de comprendre ce qui se passe dans le tréfond et de stabiliser on va dire la faille, Terrazan au départ est une antagoniste. Elle, alors elle est pas avec des swings Mais elle, elle est en mode Qu'est-ce que vous foutez chez moi, je vous dégage Le truc c'est comme je l'ai dit, elle fait ça il a plus de joueurs. Mais ce serait compliqué, ce serait problématique Donc en gros, elle envoie ses armées Ses enfants etc, se taper avec les, avec les chamanes et avec les armées Hors des alliances Les aventuriers, les fameux Mais elle, elle reste comme ça, les doigts de pied en éventail NP, pas de problème Et ça, mais c'est incroyable en fait Le tréfonds c'est c'est bourré d'incohérences, et ça explique, c'est censé expliquer le cataclysme. Donc c'est extraordinaire. C'est, Elle ne le fait pas. <rire> Elle ne fait rien. Elle ne fait rien, Terrazan, tout simplement. Donc, on va en revenir juste après, puisque les autres seigneurs élémentaires vont avoir un rôle important. Comme je l'ai dit en faisant le rappel justement des seigneurs élémentaires, les seigneurs élémentaires ont été réduits en esclavage par les dieux très anciens. Donc, évidemment, en étant libérés libéré notamment par la, la destruction du pilier de, euh, pilier de la Terre, et eh bien ça fragilise les différentes barrières élémentaires. Bon, Terrazan, pour le coup, c'est carrément grand ouvert, elle peut sortir comme elle veut. Pour les autres, pour les autres barrières, c'est un peu plus compliqué. Euh, Neptulon avait déjà eu une invocation, Ragnaros aussi, même s'il n'était pas totalement présent. Ils ne sont pas totalement présents. Mais au final, eh bien ils sont en partie libérés. Et la fragil... enfin, le fait qu'on ait réussi à fragiliser les barrières élémentaires, ça renforce le pouvoir des séances élémentaires, qui sont... Dans une version nerf, hein, je le rappelle hein. le ragnaros que vous butez à vanilla c'est une inc une représentation de vanilla dans notre monde mais tout le reste est dans le plan élémentaire du feu et ragnaros si vous allez dans les plans élémentaires du feu on y reviendra après bah c'est pareil il claque des doigts et fini en fait Lava ouais, peut... vous wave êtes, vous êtes mort donc là ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait dire bah, maintenant que les dieux très anciens sont enfermés à cataclysme certes ils ont un pouvoir de corruption etc sur les différentes races mais ils peuvent ils sont pas libérés donc ils peuvent pas battre les seigneurs élémentaires s'ils arrivent à se libérer donc, que vont faire les séries élémentaires Est-ce qu'ils vont, justement, alors qu'on sait dans l'histoire que c'était plutôt des êtres qui ne demandaient de compte à personne, depuis que l'élémentaire le, de l'esprit, on y reviendra avec Mr. Pandaria, a été aspiré, et eh bien les quatre se foutent sur la gueule en permanence et font des cataclysmes en permanence à une époque, ils sont libérés, ils pourraient justement essayer de revenir à cette époque-là. Et ils sont, il y a à dire le, le lien de subordination qui est lié aux dieux très anciens. Alors oui Deathwing est le pantin des dieux très anciens et peut les plier à leur volonté, mais Deathwing, il... Alors Deathwing versus Ragnaros on sait pas trop qui gagne, hein. c'est le scénariste qui choisit Parce qu'ils sont de force quasi équivalente et de puissance quasi équivalente, même si Deathwing prend un gros coup de boost à cataclysme ça suffit peut-être pas à vaincre Ragnaros Et ben en fait qu'est ce qui va se passer Eh bien il va y avoir deux seigneurs élémentaires qui vont... Donc Deathwing va convoquer en tant que champion des dieux très anciens, il va convoquer les seigneurs élémentaires, il y en a deux les deux de gauche qui vont dire oui et les deux de droite qui vont dire rien à foutre, dégage, je ne veux pas participer et là vous vous dites ok donc Ragnaros et Alakir rejoignent Deathwing et euh, servent toujours les dieux très anciens de l'autre côté on a Neptulon et Terrazan qui euh, disent fuck à Deathwing et aux dieux très anciens et là j'ai envie de revenir sur certains éléments mesdames et messieurs parce que d'un point de vue cohérence c'est complètement débile alors je le rappelle le garde-terre Deathwing pourquoi lui il a été corrompu Parce qu'il était plus proche de la Terre. Donc comme il était plus proche de la Terre, il était prêt au contact des dieux très anciens, donc il était le plus à même d'être corrompu. Qui dit fuck à Deathwing à et aux dieux très anciens C'est C'est C'est Terazan. Terazan, le seigneur élémentaire de la Terre. Alors j'ai dit, bien sûr, faut pas confondre le tréfond et les tréfonds de la Terre, mais quitte à aller dans cette logique-là, tu fais en sorte que Terazan soit la résistante, soit justement celle qui rejoint les dieux très anciens, pas, pas la résistante, justement, celle qui rejoint les dieux très anciens. Non, non, là elle dit fuck aux dieux très anciens. Quelle autre race est au contact des dieux très anciens, Ils sont des serviteurs des dieux très anciens Ce sont les Nagas, les Nagas dirigés par la reine Ashara depuis Warcraft 3, on connaît leur existence, ils servent les dieux très anciens, donc ils vivent dans l'eau, donc l'élément aquatique. Il y a également un des dieux très anciens qui est enfermé sous l'eau, savoir Nusat, donc on pourrait se dire que l'élémentaire, le seigneur élémentaire de l'eau, est plus au contact avec un dieu très ancien, il va dire oui. Eh bien non, les deux les plus proches des dieux très anciens disent non. Et ceux qui ont été toujours présentés comme les plus foufous des seigneurs élémentaires, à savoir Ragnaros et Alakir, ils disent oui maître, il y a les dieux très anciens, ils sifflent et eux ils rappliquent. Ragnaros Le mec qui veut voir le monde brûler et qui euh, ne répond euh, d'or, enfin ne répond à personne quoi. Les deux ils disent oui. Le feu et l'air, les trucs, bon le feu à la limite ok, mais l'air qui est le plus éloigné des dieux très anciens si on prend le schéma de Deathwing. Et surtout Ragnaros on connaît euh, sa personnalité maintenant, on sait que le mec il envoie foutre, il envoie se faire foutre à tout le monde, il dit non aux invocateurs, il dit non à tout le monde. Pour une fois il a plus la chaîne des, des dieux très anciens qui, qui est autour de son cou et il dit, oui papa, oui maman, oui maître, j'obéis et je vais foutre le feu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est formidable. C'est formidable. Mais on y reviendra bien sûr concernant les seigneurs élémentaires par la suite. Alors un point qui est très important, euh, vu, euh, vu justement ce qui a été fait euh, dans euh, A Cataclysme, pour les nouvelles zones, certaines zones, je ne peux pas bien sûr traiter toutes les zones en détail, et certaines zones sont, on va dire, euh, moins importantes pour l'intrigue. Et c'est pour ça par exemple que Huldum et Vajdir, eh bien on va passer parce que concrètement ça n'a aucun impact quasiment dans l'or. Le pire étant le pauvre Alakir qui visuellement est super intéressant. Cataclysme lui, lui a donné un visuel incroyable. Alakir à Cataclysme, qu'est-ce qu'on s'en branle On s'en fiche, il est torché et tarplu, on s'en fiche, on le voit pas. Il se fait même les seigneurs élémentaires du vent et se font même avoir et se sont foutus en esclavage par les races locales. Notamment les Talvire, par une Donc t'es en mode mais en fait ta menace elle se fait même avoir par d'autres serviteurs de Deathwing, etc. C'est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça Et pour le coup, Vagir est une zone très, très intéressante, mais le problème de Vagir, c'est qu'encore une fois, elle aura bah déjà, il y a un raid qui va totalement sauter, qui devait être la gueule des abysses, elle va totalement sauter parce qu'il y avait trop de choses à faire, et du coup, elle va sauter, et on ne l'aura jamais, on n'aura jamais d'informations, alors qu'en plus, ça finissait sur un cliffhanger euh, Vagir, donc, euh, donc ça se finissait sur une fin ouverte, et on devait avoir la réponse, et on ne l'aura jamais avant Chronicles d'ailleurs, on l'aura jamais. Donc au final, Vagir et Uldum vont sauter, et Uldum, on va y revenir, puisque Uldum, qui dans l'histoire, dans l'intrigue principale, n'aura pas beaucoup de rôle à jouer, eh bien on arrive à un point qui gangrène Cataclysme, que j'ai surnommé, enfin qu'on a surnommé avec Eva, la Touch. C'est quoi la Touch C'est tout simplement le JPP, le MDR. La Katatouch, pour vous présenter un peu le concept, c'est tout simplement... Un travail, comme on l'a dit, cataclysme représente un travail titanesque, 46 zones encore une fois refaites, forcément il y a un travail colossal. Quand tu fais un travail colossal comme ça, il y a des priorités qui sont prises. Les Warguns, Gilneas, le nouvel apport, etc. avec la nouvelle zone. On a euh, l'avancée par exemple de la guerre hors d'alliance, etc. Il y a énormément de choses qui sont travaillées. Du coup, il bah, y a des zones qui reçoivent un peu moins d'amour. Et plutôt que de créer, de prendre du temps à réfléchir à des intrigues, ficelées, etc. Des choses intéressantes qui vont faire avancer l'or de Warcraft, et eh bien qu'est-ce qu'on fait On fait tout simplement du trollolo, du rigolo alors qu'on soit clair, le fun a toujours été présent dans les licences Blizzard, même dans Diablo il y a toujours le niveau des vaches, le fameux niveau des vaches on pourrait se dire que ça détruit euh, l'ambiance de Diablo, pas du tout, c'est un easter egg c'est caché quelque part, Starcraft euh, quand vous faites la mission sur... Euh, sur, Kaldir, sur euh, Kaldir, Kaldir je crois que c'est dire. Euh, la planète de glace, la Earth of the Swarm mais que vous avez du coup euh, vous avez Frostmourne et le roi Lich qui est coincé dans un des trucs bah, c'est un easter egg, c'est coincé quelque part et il y a toujours des petits trucs fun que ce soit avec les Terran qui sont complètement démembrés avec les, les citations euh, de, de Predator en mode si ça peut saigner on peut le tuer mais ça ne desservait pas le récit c'était des petites blagues quelque part des petites euh, des petites références glissées entre, à droite à gauche mais l'intrigue continue, l'histoire principale continue le problème avec Cataclysme, c'est que comme on avait un souci de temps et de, de, de personnel, eh bien, il a fallu avancer très vite. Et je pense honnêtement que les... Je, je rigole hein, évidemment, mais je pense qu'en final, les, les, les, les employés de chez Blizzard ont dû être payés à regarder des films. Parce que, eh bien, énormément de zones de euh, Cataclysme qui sont refaites vont avoir des blagues qui normalement sont des easter eggs dans les licences Warcraft, dans les licences Diablo, dans les licences Starcraft, vont devenir des quêtes principales, donc l'intrigue entière de certaines zones voire, on y reviendra après aussi, l'intrigue de ta nouvelle extension, vont être présentes dans l'intrigue principale de ta nouvelle extension. Et là, eh bien, on a cité quelques références parmi les milliers de, de quêtes qu'il y a tout simplement à Cataclysme. Mais nous avons par exemple, bien sûr, Harrison Jones, qui était un easter egg à Cataclysme, à euh, Wotelka, pardon, va devenir le personnage principal et va prendre euh, quasiment 60% des quêtes d'Uldum, qui est la nouvelle zone haut niveau, qui est censée montrer... La destruction, je rappelle que cataclysme, vous avez vu la cinématique, ça rigole pas, c'est la fin des temps. Cataclysme, c'est un synonyme d'armageddon, de fin des temps, l'heure du crépuscule, C'est le, ça rigole pas, Deathwing il est à deux doigts de détruire le monde, donc il faut l'empêcher. Quand le fun n'est plus caché ou n'est plus dans secondaire mais prend le pas sur l'intrigue principale, eh bien ça dessert directement, vous pouvez trouver les quêtes fun, bien sûr vous pouvez les aimer, vous pouvez les apprécier le problème c'est que ça dessert le récit, ça dessert l'ambiance quand c'est caché ou des petites quêtes secondaires, pas de problème, quand c'est l'intrigue principale de ta zone ou même les intrigues principales de tes nouvelles zones d'extension voire présentes dans ta quête finale bah là pas... tu peux pas prendre au sérieux la menace, tu peux pas prendre au sérieux les menaces d'ailleurs que ce soit des swings ou les séances élémentaires ou autres. quand t'as Indiana Jones, parce que Harrison Jones c'est Indiana Jones, hein. quand t'as Indiana Jones qui en fait fait Rah! et avec tous les films d'Indiana Jones, ah, le fouet, il faut aller récupérer, oh attention les pygmées Et ça c'est quasiment les trois quarts, on va dire plus de la moitié des quêtes d'Huldum, c'est un problème. Alors que t'es censé montrer justement acquiert le seigneur élémentaire, blablabla, bla, bla, bla, bla. au final elle acquiert, tout le monde branle il est beau mais c'est tout. Donc on a Indiana Jones, on a en plus un gobelin qui représente, on avait le reliquaire avec les, les adversaires d'Indiana Jones, on a également du coup le gobelin dont j'ai oublié le nom, hein, qui est également un adversaire nazi euh, d'Indiana Jones. Super, incroyable, je suis euh, complètement dans l'immersion dans l'histoire de Cataclysme. On a le gobelin qui prend un remède et qui raconte comment il a battu des swings à main nue, le, le gobelin, le gnome pardon, on a... Les, euh, les les Wildhammer qui envoient des chaussettes, euh, qui tirent des chaussettes, etc. Euh, avec les les gnomes sur euh, des cheveux.. Enfin, non c'est les gobelins pardon. Qui tirent des chaussettes, des tirs-bouchons, etc., euh, sur les chevaucheurs de, de Griffon, qui était quand même l'unité ultime de l'alliance à Warcraft 2 II, Warcraft 3. Mais pas de problème. On a évidemment, euh, je sais plus qui, Horatio, euh, des experts à Westfall, qui doit euh, trouver un crime avec ses petites lunettes, etc. On a euh, Patrick Swayze, mais on en reparlera de Patrick Swayze, avec la, can la fameuse canonnière de la fin euh, de Cataclysme. On a Fiona avec Legolas et Gimli, les proto légolas et Gimli, qui, dans une des zones les plus normalement dramatique de World of Warcraft, que sont les Maltaires de l'Est, eh bien ils vont rigoler en mode « Oh oh, oh j'en ai tué plein, j'en ai tué plus que toi, etc. » qui est dans une zone qui est censée être extrêmement sérieuse. On a également Rambo, les Carmine, Blackrock, avec un des enjeux principaux des humains, et eh ben on a Rambo qui nous, euh, donc, à savoir John G. Kishan, qui nous fait revivre les films Rambo si vous ne les avez jamais vus, c'est tout simplement 95% de la zone des Carmine, mais également les différentes... Enfin, et notamment euh, les quêtes de Black Rock. Avec l'émetteur, etc. Euh, oh là là, le seigneur orc qui menace hurlevent. Eh ben on va lui faire manger de la bouillabaisse pas fraîche. Comme ça il va vomir et <rire> il va faire caca. Prout, prout, prout. C'est vraiment des vraies quêtes. Je me suis tapé toutes ces quêtes de merde pour préparer cette vidéo. Overdose complète. Et c'est pour ça. C'est pour ça que les zones mort-vivantes du début, sont super importantes pour éviter cette saloperie. Parce que ces zones, ces quêtes, il y en a, mais faites, cataclysme, faites les zones de cataclysme, il y en a beaucoup trop. Et par exemple, encore une fois, tout ce qui est les références à Mission Impossible, Piège de Cristal, etc., les références filmiques, n'hésitez pas à, faire, à jouer à ça hein, dans les commentaires et à donner toutes les références que vous avez pu trouver. C'est du grand n'importe quoi. Il y a une overdose complète des quêtes Principale de zone, voire quête principale d'intrigue, qui sont gangrénées par des références filmiques et pas du tout cachées, hein, C'est vraiment euh, oh là là. Enfin, je veux dire, uh, Harrison Jones. Quoi. Euh, donc, c'est insupportable. Et ça dessert énormément l'extension parce que bah, comment tu peux prendre au sérieux Deathwing, comment tu peux prendre au sérieux les seniors élémentaires si euh, y a qu'à poète euh, sur ta quête principale à Black Rock. C'est quand même un peu dommage. Et on va attaquer la dernière race que je n'ai pas, pas développée, parce que tout simplement, eh bien, euh, leurs aventures, leurs péripéties, on est aussi dans la suite du Catatouch, c'est les gobelins. Les gobelins qui ramènent un petit peu de fun côté horde. Et euh, eh bien, ils vivent tout simplement des événements tragiques dans l'histoire des gobelins, mais en fait, si vous faites la zone, hein, je vous invite à créer un gobelin, faire la zone de départ des gobelins, c'est censé être des choses dramatiques, à savoir euh, quasiment le, le Pompéi, hein, en fait, hein, avec euh, l'éruption d'un volcan qui va... Détruire l'île natale des gobelins, à savoir va bah, tout simplement, et eh bien c'est censé être Pompéi, plus ensuite l'exil dans des embarcations de fortune avec un cartel, avec un cartel tout simplement euh, qui est le cartel Bifond euh, ou Bill water tout simplement Gallywix, que vous voyez qui est un seigneur du crime, en gros un parrain de la pègre euh, goblin euh, tout simplement de la mafia goblin ça pourrait être traité très sérieusement avec l'idée qu'il euh, il, il, il, il met en esclavage carrément son, une partie de son peuple. Pour pouvoir, son, pour pouvoir assurer son enrichissement personnel, eh bien, ils vont trouver refuge sur une île, sur les îles perdues. Et sur les îles perdues, bah, pas de bol pour les gobelins, il y a une nouvelle éruption et ils sont en plus attaqués par l'Alliance. Hein. Cette fois, c'est l'Alliance qui attaque. Alors, pour ceux qui disent oui, la Horde est toujours à l'initiative des attaques, Cataclysme, l'Alliance aura beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se faire pardonner parce que Varian, c'est pas un petit rigolo et il attaque à vue la Horde. Et notamment, eh bien là, les navires gobelins qui étaient encore neutres à ce moment-là, ils n'ont pas rejoint la Horde, ils vont se faire couler parce que no witnesses, hein, pas de prisonniers et euh, pas de témoin en fait l'alliance attaque et veut couler le bateau de Tral pour tuer Tral euh, gratuitement et au final eh bien, les gobelins qui arrivent à ce moment là ils se font tous défoncer par, par l'alliance les euh, naufragés du coup eh bien, vont sur les îles perdues, sur les îles perdues il y a une nouvelle éruption de volcan. pas de bol, ils doivent refuir et c'est là que les gobelins vont se libérer euh, du joug de Galewix mais finalement Galewix reste euh, à la tête des, des gobelins locaux et finalement eh Tral va dire à Galewix tu amènes ton peuple à en Canim d'or et tu vas rejoindre la horde et tu euh, feras pas de bêtises, euh, on t'aura à l'œil. Donc c'est comme ça que les gobelins rejoignent euh, tout simplement la horde. Gallywix va faire prospérer ses affaires et va continuer un petit peu à, avoir, à mettre en esclavage une partie de son peuple mais il va les payer donc c'est pas tout à fait un esclavage mais le, les conditions sont quasiment les mêmes et euh, bah, c'est jamais traité sérieusement en fait, c'est jamais traité sérieusement. Ce que je viens de vous dire c'est quand même dramatique sur le papier mais faites-le et vous verrez à quel point c'est traité sérieusement. C'est... Il y a 2-3 petits moments où on se dit, ah, et eh bah ben non, <rire> eh ben non. Donc ça, c'est les gobelins, et les gobelins vont trouver refuge à Ashara qui vont refaçonner, ils vont gobliniser, ils vont terraformer, pour tout simplement eh bien créer les nouvelles zones goblines qui sont à Ashara donc les zones de niveau 10 à 20, quelque chose comme ça. On a maintenant, dans les grandes nouvelles zones, on a parlé du Tréfond il y a une autre zone qui concerne Ragnaros, hein, je vous avais dit qu'on y reviendrait, c'est Ijal. Ijal, alors ce qui est assez intéressant dans les nouvelles zones que je vous ai présentées, euh, que ce soit Uldum, Ijal, Gilneas, c'est des zones qui en fait étaient teasées des Vanilla. Quand je vous parle du recyclage ou en tout cas d'avancer euh, de Vanilla, de reprendre un petit peu ce qui avait été fait et pas fait à Vanilla, bah on y va. Euh, Ijal, c'est je... tout simplement une zone qui à Vanilla, vous pouviez passer comme je l'ai dit un petit peu avant, vous pouviez trouver Ijal avec euh, le squelette d'Archimonde, etc. Uldum c'est pareil, et bien en fait on récupère ces zones là qui avaient un petit peu fa fait fantasmer les joueurs, et on, enfin on y va et on découvre. Alors c'est parfois justifié d'ailleurs par le cataclysme. Le, le mur de Greymane, le mur de Gristet qui tombe, euh, les portes d'Uldum qui tombent, qui permet euh, l'accès justement à la zone. Pour Ijal pour le coup, bah, pas vraiment, c'est juste qu'on peut enfin y aller. Et ce qui est fait à Ijal, c'est tout simplement que Ragnaros eh bien, va sortir, euh, va être invoqué par Deathwing sur place. Et son job eh c'est de détruire l'arbre monde. Ça, ça doit vous faire... Une divinité qui peut lâcher une pluie de flammes sur les adversaires et qui veut détruire l'arbre monde ça c'est marrant ça me rappelle quelque chose ce serait pas Warcraft 3 <rire> et au final eh bien on va avoir justement l'ascension d'Ijal euh, par les élémentaires de feu Ragnaros qui veulent cramer l'arbre monde pour détruire tout ça alors la nouvelle zone aura beaucoup d'importance dans la trique, bien entendu puisqu'il y aura carrément un raid qui lui sera consacré et euh, Ijal donc comme je l'ai dit c'était Tiss depuis Vanilla et, et c'est le lieu où Ragnaros va tout simplement eh bien, euh, affronter le monde On va dire affronter les défenseurs du monde notamment le cercle, le cercle, le cercle terrestre et euh, le, non, le cercle scénarien Bon je sais plus, fin, en gros les druides et les chamans Là je m'embrouille mais comprenez-moi ça fait un moment de vidéo euh, Et ce qui est assez intéressant encore une fois dans le Catatouch On essaye de nous dire sérieusement et je, je déconne pas hein, vraiment sérieusement Encore une fois le tréfond, le fameux tréfond qui est sous terre mais pas vraiment puisque c'est un plan élémentaire et eh bien en fait, les armées de Ragnaros, les armées Blackrock, euh, donc les armées du, du Mont Roche-Noir, parce que Ragnaros était au Mont Roche-Noir, et eh bien créent une connexion, créent un pont entre Ijal et Blackrock. Et on nous dit dans les quêtes qu'en fait, les petits gars du Marteau des Crépuscules, et les serviteurs de Ragnaros, donc notamment aussi des, des nains, nains d'Arkairon, donc sombre-fer, qui restent, une partie reste fidèle à Ragnaros, et eh bien ils ont, fait, ils ont creusé, avec leurs petites papates et leurs petites pioches, etc., et d'autres engins incroyables, ils ont creusé. Alors, ils auraient pu dire portail magique, tu passes, oui, on y jalle, pas de problème. Je veux dire, le plan élémentaire et les portails sont connus depuis un moment. Mais non, non, ils ont creusé un tunnel de Blackrock, donc au Royaume de l'Est, jusqu'à Ijal. Ils ont fait un, un tunnel souterrain de milliers de kilomètres pour permettre aux armées de Ragnaros, certaines des armées mortelles de Ragnaros, d'y aller. C'est fantastique. C'est incroyable c'est et en passant notamment par le tréfonds par les tréfonds bien du coup le tréfonds le plan alimentaire de la terre où on voit aussi le marteau du crépuscule tout ça, tout ça. Ah, C'est fantastique. <rire> et Continuons les réjouissances avec was of the lich king qui nous a légué deux trois petits cadeaux évidemment pour cataclysme notamment quelque chose donc dans l'avancée des assauts des seigneurs de feu des seigneurs des flammes contre le Mont Ijal et les défenseurs, les protecteurs du Mont Ijal, eh bien, nous avons deux cadeaux qui retconnent, d'ailleurs, le passé, hein, c'était War of the King, deux cadeaux qui vont être réutilisés à Cataclysm, mais c'est pas Cataclysm du coup qui Redcon mais c'est Wotelka qui avait commencé à ce niveau-là, avec le petit ourson Ursoc, hein, qui maintenant est templeuré par les joueurs, Ursoc, qui au final était ressuscité à Wotelka, parce que Ursoc, vous l'avez tout le temps connu, hein, étant mort, mais en fait, il est mort, il est ressuscité, il remeure, il est ressuscité, il remeure, donc peut-être qu'il faudrait le laisser crever et se dire qu'en fait, bah à la base, c'était déjà une connerie de le ressusciter une première fois. Ursok avait été ressuscité à Wotelka. Alors pour le coup, à Wotelka, c'était quand même assez justifié. Il y avait des problèmes déjà, parce que le principe, c'est qu'il est ressuscité sous forme de zombies, sous forme de mort-vivant. Mais comment ils ont trouvé le corps, tout ça, tout ça, bon voilà, c ta gueule, c'est magique. Mais le problème, c'est que ça a donné des idées aux scénaristes qui se sont dit, attends, attends attends on a ramené un des dieux sauvages, Ursoc, à Cataclysme. Là, je rappelle les restes de masse de Wastelge King Et eh bien là ils se sont dit Banco, on va ramener tous les dieux sauvages Aviana, morte pendant la guerre des anciens De retour Ursol, Ursoc, euh, bon, pour le coup, eux ils sont pas là à Cataclysme, mais on a euh, quoi Goldrin, le, le, le loup qui avait été tué à Cataclysme, l'esprit le, du loup qui avait été tué euh, pardon, à à, à, pendant la guerre des anciens, de retour. Ils reviennent tous. Malorn, revenu. Ah c'est parti, l'esprit des biches. <rire> tout le monde revient, tout le monde revient, et notamment un, alors lui pour le coup il était pas mort pendant la guerre des anciens, mais il était présent dans la guerre des anciens, c'est Scenarius. Et Scenarius, bah, il, il avait été tué par Grand Mel Scream, un grand mur l'enfer à Warcraft 3. et ben bah, on va le ramener on ramène tous les dieux sauvages, on va ramener évidemment euh, notre, cher, euh, notre cher Scenarius Et c'est comme ça que tu ramènes tous les dieux sauvages qui sont censés être morts Et qui étaient quand même quelque chose d'important Parce que si Scenarius est là, Malfurion il sert un peu à rien hein. Scenarius est plus puissant que Malfurion à la base Bon Malfurion a euh, peu power tout ça tout ça Mais là, eh bien, Scenarius qui revient, pas de problème, reste de masse hein. La boîte de Pandore a été ouverte jusqu'au bout et il y a un autre point euh, que War King a amené à Cataclysme, c'est tout simplement la, création, la corruption des arbres-monde. Si vous ne le savez pas, alors j'avais passé ça parce que ça n'avait pas, pas de rôle dans l'intrigue de War King, mais du coup ça bah, a un rôle dans Cataclysme. Les arbres-monde, donc Nordrassil, le mont Ijal, Teldrassil, l'arbre-monde de départ des elfes de la nuit, qui d'ailleurs n'a peine 15 ans, hein, même pas, il est tout. mais moins de 10 ans d'ailleurs, moins de 10 ans le, le Teldrassil d'un point de vue histoire. On a Vordracil, je vais vous passer tous les trucs, mais on a Vordracil. Vordracil, c'est l'espèce de gigantesque bûche que vous avez dans les Grisonnes, hein, la meilleure zone, bien sûr, de Hotelka. Euh, les Grisonnes avec la grosse bûche euh, qui est arrachée. En fait, ça, c'était un arbre monde qui a été coupé parce que, justement, le truc, c'était un peu con. Ils l'ont construit, enfin, ils l'ont mis, ils l'ont planté au-dessus de la prison de Yoxaron. Et le problème, bah, c'est que, du coup, yogg hein, il a... Euh c'est un dieu très ancien, il a corrompu l'arbre et du coup il a fallu l'abattre parce que sinon eh bien, il aurait pu corrompre tout le rêve d'émeraude, l'endroit où il y a les druides. Les druides, les, les, grands, les esprits sauvages, etc. Isera, tout ça, tout ça. Tout, tout ce qui est la nature. Le plan de la nature, le plan on va dire de la nature d'Azeroth. De, de, Donc le problème c'est que même s'ils ont coupé l'arbre, eh il y aura toujours une balafre dans le rêve d'émeraude qui permet au dieu très ancien de rentrer en fait pour essayer de corrompre ce qu'on appelle le rêve donc ce qui va s'appeler le cauchemar d'émeraude à l'origine du bouquin pré-cataclysme et le truc c'est que du coup ils se sont dit tel Teldrassil et eh bien c'est un arbre monde qui n'a pas été béni par les aspects par les, les dragons comme c'est le cas pour l'arbre du mont Ijal Nord dracil et du coup et eh bien on va faire la même Teldrassil qui Vanilla je vous laisse jouer à WoW classique vous faites un elfe de la nuit on vous dit quoi on vous dit qu'en fait la corruption de Teldrassil c'est les démons hein, à venir et eh bien un cataclysme grâce à Brassovich King qui avait commencé ça et eh on reprend le délire en disant bah, en fait c'est pas les démons c'est les dieux très anciens donc en fait Teldrassil est attaqué par les dieux très anciens et ça c'est incroyable parce que du coup <rire> du coup et eh bien on va on va on, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce qu'en fait je vous en ai parlé tout à l'heure sur le lore des Elves de la nuit et eh bien on a le grand traître euh, qui était le remplaçant de Malfurion Fandral Fandral, qui était devenu l'apprenti dans le cauchemar d'Emeraude, qui était devenu l'apprenti de Xavius. Xavius ça vous dit peut-être rien, c'était le bras droit d'Ashara, qui, qui est devenu le premier satire qui servait, les dieux de euh, pardon, qui servait les démons. Et une fois que les démons étaient vaincus, Ashara est devenu des nagas avec les autres et lui il est devenu un satire avec d'autres satyres, et euh, bah, il restera, dans le, comme il était sous forme naturelle, et bah, il aura sa place dans le rêve d'Emeraude. Et il va corrompre petit à petit le rêve d'Emeraude. Ce qui fait que Fandral va devenir un apprenti de Xavius, Fandral va participer à la corruption du rêve d'Emeraude et eh bien il va servir les dieux très anciens, et en l'occurrence ça fait le lien, pourquoi il y a Ragnaros à c'est en gros Fandral qui a aussi aidé à ce que les élémentaires de feu viennent là, Fandral va devenir le premier druide de la flamme, à savoir un druide du feu, tout simplement un druide du feu. Ah pour ceux qui se disent mais c'est n'importe quoi, c'est des chamans, ça pour le coup il n'y a pas de problème, je veux dire même Malfion parfois est appelé chaman dans certains livres, qui sont récents, pour le coup, on pourrait dire que c'est des vieux livres, non, non, c'est assez récent. Dans Cœur de loup, par exemple, il est appelé chaman, euh, Malfurion, certaines, à certaines occasions, parce que bah, le chamanisme et le druidisme, c'est assez proche, je vais pas tout détailler là-dedans, peut-être qu'un jour, ça sera une vidéo dessus mais euh, y a pas en soi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, il devient druide de la flamme, Fandral. Donc, voilà, Fandral, Forte, Ramure, qui est le lien entre Elfe de la Nuit et, euh, au départ, Ragnaros, qui n'a rien à voir avec les Elfes de la Nuit, et eh bien c'est Fandral. Et les dieux très anciens. Donc les dieux très anciens à partir de Cataclysme, hein, vous, avez, vous êtes tombé de vélo, c'est la faute des dieux très anciens, on y va à fond, hein, Cataclysme à ce moment là. Euh, donc comme je l'ai dit, il va être euh, à l'origine, on va dire, une, un des points importants qui amène la destruction euh, du mont Ijal et des forêts d'Aishonvale, d'Orneval par les élémentaires de feu. Finalement l'union des aventuriers, les fameux aventuriers, plus Scenarius, Malfurion et dieux sauvage euh, eh bien, va permettre de repousser les élémentaires de feu et renvoyer euh, bah, les élémentaires de feu tout simplement dans le plan élémentaire du feu, à savoir les terres de feu. On y reviendra puisque Ragnaros lui-même sera vaincu une première fois euh, par les esprits sauvages, donc dans les quêtes, hein, vous y allez, et il n'est pas vaincu au Mont Ijal, Ragnaros. On va aller carrément le battre dans les terres de feu, une première fois dans le, dans le pexing, donc dans les zones de quête. Donc ta menace, Ragnaros, est vaincu une première fois par les dieux sauvages qui vont chez lui et lui casse la gueule Je le rappelle Je vous ai parlé des plans élémentaires C'était pas pour rien Pour vous dire que Ragnaros Quand il est chez lui Il est au plein potentiel Il est tout il son pouvoir Donc il fait ça Les dieux sauvages C'est barbecue C'est cramé et... Qui veut une bi... <rire> Qui veut une brochette de biche Ouais mais alors, non, Il est très bon Succulent hein, Tu le veux bleu <rire> C'est bah, un peu ça Mais en fait non Il se fait battre Pas de problème Et on y reviendra après Parce que, euh, il a été vaincu une fois Mais c'est pas terminé Pendant ce temps Une des nouvelles zones Au niveau euh, de World of Warcraft Cataclysme, Alors pour le coup, comme je l'ai dit, un cataclysme, ça part dans tous les sens, et du coup, il y a l'intrigue ficelée de A à Z. C'est pas vraiment ça. Hein, ça part dans tous les sens. J'essaye de faire un ordre assez logique, mais c'est dur. Et comme vous l'entendez avec cette musique assez euh, primaire de la Horde, assez, assez sauvage, eh bien, on a le chef de guerre de la, de la Horde, Grom, le fils de Grom évidemment, Garrosh sur l'enfer, Garrosh le scream qui euh, mène les offensives de la Horde, notamment dans les royaumes de l'est, et il va directement participer. À l'assaut sur les terres les hautes terres du crépuscule et il va faire un peu de diplomatie pour une fois Garrosh hein, lui qui fait parler les poings et le muscle et ben il va faire un peu de diplomatie ici puisque il va rencontrer un clan orc qui est resté depuis la deuxième guerre ici qui est le clan dragonmaw le gueule de dragon hein, le clan dragonmaw et il va essayer de faire en sorte de il va tout simplement faire, essayer de faire en sorte que les dragonmaw rejoignent la horde et là je ne vais pas rentrer dans le détail il y aura la généalogie sur les orcs et on parlera de la couleur de peau, les dragon à la peau blanche, pas de problème. On en reparlera dans la généalogie sur les orques, évidemment. Ah oui, il y a pas mal d'incohérences avec Cataclysme, c'est un problème aussi. Mais il y a des très bonnes choses, j'y reviendrai après. Euh, L'Alliance, du coup, va rallier aussi les derniers clans Wildhammer, et ça, pour le coup, c'est une excellente réponse. Alors, là... Je, vais, je vous laisse aller voir la généalogie sur les nains, je ne vais pas vous embrouiller parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à Cataclysme mais euh, c'est un point très important, très intéressant pour le coup, les hauteurs du crépuscule c'est une des meilleures zones de Cataclysme pour le, en dehors bien sûr de la peau blanche des, <rire> des Dragonmaw et eh bien euh, l'ensemble est plutôt bien ficelé, on a essayé de revenir sur deux trois trucs de Burning Crusade pour les orques mais c'est surtout côté alliance où c'est assez bien fait avec euh, l'intégration des Wildhammer, donc des marteaux hardis qui étaient présents euh, dans cette zone dans les hauteurs du crépuscule où en fait les tribus Wildhammer vont toutes se rassembler et c'est notamment Kurdran qui va avoir un rôle important. Kurdran, l'un des chefs Wildhammer qui était parti en exil, je vous l'ai dit précédemment. Et bien, enfin euh, en exil, il n'est pas en exil, mais en gros, il est parti et il va justement participer au rassemblement des Wildhammer. Donc, ça c'est assez intéressant. Et l'Alliance va bah, du coup va récupérer les derniers clans Wildhammer avec Kurdran en tête de file et ils vont tous lutter contre le Twilight Hammer, donc le marteau du crépuscule. Et il va y avoir également un, ça va être un des fronts de guerre entre la Horde et l'Alliance, bien sûr, à Cataclysme. Caroche, hein, Dragon c'est pour se foutre sur la gueule avec les, les locaux, les Wildhammer. Également dans les hauteurs du crépuscule, on a un arc très important, c'est près de Grim Battle, et Grim Battle, on va en reparler. C'est Alexstrasza qui va lutter directement contre Deathwing, l'aspect de la vie, la lieuse de vie, l'arène des dragons, hein, le vol rouge contre le vol noir. Alexstrasza va affronter Deathwing sur place. Euh, et comme je l'ai déjà dit, il y a eu tellement de boulot pour les scénaristes comme pour les designers, et eh bien les scénaristes, et ça maintenant, c'est des choses qui n'arrivent pas quasiment plus dans le, dans, actuellement à Wo, sur haut, c'est qu'à l'époque, les scénaristes travaillaient tellement sur plein de choses en même temps qu'il y a eu des incohérences sur certaines zones entre ce qui est dit dans une zone et une autre. Vidéo sur Garrosh aussi pour les Serre rocheuses. Mais, eh bien, il y a eu un problème sur les Hauteurs du Crépuscule assez similaire. C'est-à-dire qu'en fait, Hauteurs du Crépuscule, ils voulaient faire un arc autour de Crassus Corialstras, qui est euh, l'amant, en fait, de, de, qui est l'amour, le, le, tout simplement, d'Alexstrasza qui est son consort. Et, en fait, eh bien, ils, ont, ils se sont dit, mais attendez, ça marche pas. Crassus, il est mort. Quoi Comment ça, Crassus, il est mort Eh oui, Crassus, il est mort dans un des livres transition entre Wotelka et Kata. Et c'est pour ça qu'il y avait sa tête dans le safari de Wotelka. Et là, on est en mode... Attends, attends, attends, attends. Et vous avez tué Crassus. Merde, on avait pensé toute une histoire pour Crassus. Comment on fait Eh ben, en fait, euh, on va créer un personnage qui s'appelle Kallen. Qui est un personnage fonction qui est... Euh... Crassus en, en moins bien, en inintéressant qu'on ne connaît pas, mais il va avoir des interactions avec Alexstrasza qui se rappellent énormément, bien sûr, Crassus ou Coriela Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le jour du dragon et la nuit du dragon, c'est vrai que c'est probablement des intrigues intéressantes. Moi, j'ai lu le jour du dragon et le nuit du dragon, et du coup, je sais qu'en fait, ils ont récupéré les arcs scénaristiques de ces deux livres, qui sont très bons d'ailleurs. Hein. Même la nuit dragon, moins bien que le jour du dragon, mais il est pas mal, hein, pour duo, c'est vraiment très très intéressant. Et au final, eh bien, ils vont reprendre les arcs principaux de ces, ces zones, de ces deux bouquins, pour le mettre dans la zone en fait. Et donc il va y avoir la lutte évidemment entre Alexstrasza et Deathwing et la mort en gros de Crassus, enfin, du, du faux Crassus qui est Kalen à Grim Battle. Donc tout est lié à Grim Battle qui est, en hein, généalogie sur les nains, l'ancienne la, cité des Wildhammer qui a été maudite par euh, les sombres fers, les Dark Iron, donc c'est devenu une zone abandonnée qui a servi de lieu de ponte pendant la deuxième guerre Warcraft 2 où les dragon maux avaient asservi le dragon rouge notamment l'Extraza pour la forcer à pondre servir des enfants, des, des dragonnets pour pouvoir les monter et attaquer l'alliance etc. Donc c'est une zone chargée d'histoire Grim Battle et c'était justement, ça va finir, ça va aboutir à l'affrontement direct entre l'Extraza et Deathwing. Le, pour du cataclysme honnêtement c'est propre, enfin c'est assez propre, ça a mal vieilli mais c'est quand même assez propre et au final, eh bien, vous voyez un duel entre Alextraza et Deathwing. Et cette fois, Alextraza est toute seule. Hein. Elle avait réussi à battre Deathwing la dernière fois, mais avec les autres aspects. Donc euh, Nosdormu, Maligos et Maligos euh, et Isera, sa soeur. Deathwing, cette fois, est en 1v1 contre Alextraza. J'en ai déjà un peu parlé, mais Deathwing est censé avoir été encore une fois renforcé par les dieux très anciens, notamment Nuzat. C'était pas dit à Akata, mais c'est dit posteriori par Chronicles. Mais de base, il avait été encore une fois renforcé par le pouvoir des dieux très anciens. Ça, c'est dit dans les quêtes. Bah, l'extraza va réussir à le 1v1. Va réussir à le battre, alors le truc c'est que ce duel, alors d'ailleurs, Kalen... Enfin, Kalen devait mourir, donc le proto devait mourir, mais finalement il n'est pas mort. On va le revoir après. Mais dans le, il se fait souffler la tronche par Deathwing, tout le monde pense qu'il est mort, et en fait il va revenir après, comme un cheveu sous la soupe, dans un des donjons, dans le raid d'ailleurs. Du... Bon, on y reviendra après, mais juste après Mais au final, eh bien, Alexstrasza va réussir à battre Deathwing. Deathwing ne sera pas battu définitivement, mais il, il est blessé par Alexstrasza et va devoir s'en aller. Le truc c'est qu'Alexstraza aussi va être gravement blessé dans ce duel hein, Les deux vont, vont s'infliger de profondes blessures et Alexstrasza bah, va devoir battre en retraite mais elle a battu Deathwing sur le moment, c'est juste qu'il va être de nouveau renforcé par les dieux très anciens et bah là ne pour rien faire et s'en va Donc c'est assez... Quand tu veux vendre un, un, un, un champion on va dire aussi puissant que Deathwing qui a été encore renforcé parce que toujours plus euh, le faire se... la dernière fois qu'il s'est fait battre c'était par des quatre autres aspects unis. Là, il n'y en a qu'un seul, ça la fout mal quand même. Mais pendant ce temps aussi, sur les hauteurs du crépuscule, on a le bastion du crépuscule. Je vous avais dit que j'en reparlerais. On y vient. Le bastion du crépuscule, on reverra le petit calène d'ailleurs, qui était censé être mort mais revient. Le bastion du crépuscule qui sera l'un des premiers raids du coup, enfin euh, le premier raid d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises de cataclysme, et bien avec pas mal de donjons autres, et bien le bastion du crépuscule, c'était en fait, ça c'est assez intéressant, comme il y a eu peu de créations de nouveaux lieux en fait, à Cataclysme, ils se sont dit il faut qu'on mette nos méchants dans un endroit unique. Et au lieu de récupérer Grim Battle et d'en faire la forteresse du mal, on va dire, forteresse des ennemis, des méchants, qui était vraiment pour Grim Battle, Grim Battle était le lieu parfait pour ça, en plus chargé d'histoire et autres, ils se sont dit, ben à côté de Grim Battle, on va créer un truc qui sort de nulle part, le Bastion du Crépuscule. Et ce Bastion du Crépuscule, qui est une structure assez grande, encore plus grande que Grim Battle et tout, bah en fait, je rappelle que Cataclysm se passe en deux ans. C'est cool sur deux ans. Et Deathwing il sort à peu près euh, un peu quelques mois après, enfin, quelques mois après le départ de Cataclysm. En gros, un peu moins de deux ans pour pour Deathwing. Donc le bastion du Crépuscule, bah, il est sorti de terre comme ça en mode euh, d'un coup. Et ce Bastion du Crépuscule, bah, il remplace post pour post Grim Battle. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que des personnages, il y a aussi des lieux qui sont euh, copiés-collés. Et euh, avec euh, les Marcus Jonathan, euh, des lieux. Hein, le, marteau du enfin, le, le, le Bastion du Crépuscule, c'est une mauvaise Grim Battle, en fait, <rire> tout simplement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, c'est les l'arc de Grim Battle. Euh, Shogal, qui représente la Horde, qui euh, a le Twilight Hammer présent, qui essaye de conquérir les différentes terres, etc., mener, affronter les nains, etc. Bah, c'est l'arc de la horde à Warcraft 2. Et on a aussi Sinestra, quand je vous parlais de la nuit des dragon. Alors Sinestra qui est-elle Encore un nom, euh, désolé, il hein, y a beaucoup de noms aussi sur cette vidéo. Sinestra c'est tout simplement l'amante, en gros le consort, donc la femme de Deathwing, d'Aile de Mort. Et Sinestra, le problème c'est qu'elle est morte dans la nuit des dragons. Et elle est pas morte, genre euh, tuée euh, par une flèche, un carreau, elle tombe et on va la ressusciter. Non, non, non, non, non. Si vous avez déjà vu la vidéo de Legacy of the Void, l'intro de Legacy of the Void, vous savez le moment où l'archonte chope est réduit à l'état de enfin, détruit à l'état de matière au niveau atomique, il n'y a plus rien. Bah en fait c'est ce qui s'est passé pour Sinestra. C'est-à-dire que Sinestra, elle récupère des morceaux de l'âme des dragons, on y reviendra aussi pour l'âme des dragons, qui est une relique extrêmement puissante. Elle a créé ce qu'on appelle le vol du Crépuscule, qui sont euh, des nouveaux dragons en fait du Crépuscule. Je vous passe les détails. Et En gros, elle devient la mère parce qu'on essaye même de au départ, elle n'est pas du tout pro des swings, elle est contre des swings. Même elle veut faire son propre truc dans son coin et de conquérir le monde avec son propre vol en étant la mère d'une nouvelle couvée. Et Sinestra va se faire battre en gros par son propre fils, sa propre création qui s'appelle Dargonax. En fait, il y a donc les fragments de l'âme du dragon qui avait été détruit pendant le jour du dragon. Elle se sert de ça pour créer son vol, son nouveau vol. Et en gros, il y a le duel d'Argonax. Versus Sinestra avec l'âme dragon, et en gros, l'âme dragon va exploser sur lui-même avec l'intervention de Ronin et d'autres, euh, d'ailleurs de Crassus aussi, <rire> de Crassus, dans la nuit de dragon qui se passe avant War of Age King, et Sinestra va être détruite au niveau atomique, va être détruite, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien quoi. Mais apparemment, le scénario de Cataclysme va réussir à ressusciter le personnage, et aller voir hein, le codex en jeu, hein, expliquer comment elle revient, c'est oh, c'est de la magie noire, hein. c'est de la magie noire, et on l'a ressuscité. Mais comment tu la ressuscites Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, même pas de matière, il n'y a, a plus rien A la limite ce serait une forme spectrale de dragon Mais même pas, c'est un truc de matière en mode On a récupéré le corps et blablabla bla bla bla bla bla. Donc apparemment le Twilight Hammer hein, le, le marteau du crépuscule a un hein, super aspirateur Dyson pour pouvoir le ressusciter et d'ailleurs, il n'y aura pas que Sinestra qui va ressusciter, il y aura, comme je l'ai dit, beaucoup de restes de masse. Wotelka a commencé le résurrection de masse, Cataclyse va continuer, et on va ramener toutes les menaces de Vanilla, donc Ragnaros, tout ça, tout ça. Mais c'est pas fini, puisqu'on va ramener Onyxia et Nefarian, les les dragons très importants de Vanilla. D'ailleurs, joueurs, certains joueurs à Cataclysme, quand ils ont vu la cinématique, ils se sont dit « Ah bah tiens, il a changé, euh, Defarian. Parce que euh, Deathwing, euh, ils ne connaissaient pas, Warcraft 3, Deathwing, euh, on, en, on, on en parle un petit peu, mais très peu. Et Vanilla on te dit oui c'est la progéniture de d'eldemort des swings mais les joueurs l'avaient jamais vu, pour ceux qui ont commencé WOW, ils l'avaient jamais vu. Donc beaucoup ont même cru que c'était Onyxia ou Nefarian quand ils ont vu Cataclysme. Et eh bien Nefarian et Onyxia reviennent à Cataclysme, ils ont été ressuscités, alors là pour le coup on voit, moi ça passe pour là, bon, c'est la nécromancie c'est pas censé être les dieux très anciens, mais bon ils sont capables de le faire, hein, la, ta gueule c'est la magie noire cette fois, et on a eh bien euh, mais bon, pour le coup ça passe, moi je l'accepte, pour Onyxia Nefarian je l'accepte, ça peut pourquoi pas euh, et au final, ils reviennent sous forme de dragons zombies, en gros, donc ça passe aussi. Et ils vont, euh, pareillement, revenir et repartir aussitôt qu'ils sont arrivés. <rire> Qui sont, je rappelle, les enfants de Sinestra. Et Sinestra, du coup, va tuer Kalen, euh, le Crassus, le, euh, dans, euh, euh, dans la dernière partie du raid euh, du Bastion du Crépuscule. Ensuite, nous avons justement une avancée. Alors, Cataclysme, on l'a dit... Euh, recycle, mais fait aussi avancer une partie de l'histoire, notamment au niveau des dragons. Hein, je l'ai dit, au niveau des, des races, mais aussi au niveau des dragons, il va y avoir de grandes avancées. Par exemple, le fait, la création d'Irion, euh, qui est pour le coup une des très bonnes choses que Cataclysme amène, la naissance d'Irion, à savoir le seul dragon noir qui n'est pas corrompu par les dieux très anciens. En gros, hein, je vous passe les détails. Vous allez tout simplement, et eh bien, euh, grâce aux artefacts titans, etc., on va réussir. On peut pas, euh, on peut pas, on va dire nettoyer les dragons noirs c'est trop tard mais on va prendre un œuf de dragon noir et avant, dans l'embryon de cet œuf de dragon noir il est, censé avoir, il est censé plus avoir beaucoup de dragons mais bon ça, ça existe depuis Vanilla et apparemment ils se sont reproduits comme des petits pains alors que c'était le problème des dragons avant World of, avant World of Warcraft mais à Cataclysme et eh bien en gros un œuf de dragon noir va être euh, lavé, va être nettoyé, va être purifié et bah, par, notamment le dragon, par une dragonne rouge et au final Irion va naître purifié de toute corruption euh, du vol noir. Donc en gros, Irion est un dragonnet noir qui euh, va magiquement être... Et pour le coup, là, la magie, il n'y a pas de souci... Enfin, c'est du taguel, c'est magique, mais en vrai, ça passe. Hein. On n'a jamais eu de cas précédent qui nous dit l'inverse, donc pourquoi pas. Et en gros, il va euh, être, grâce à, on va dire, aux ben il va pouvoir va accélérer sa croissance. La dernière fois qu'il y a eu une... bien Il est purifié. Après, Irion, c'est le fils de Deathwing. Hein, donc, euh, il a pris de papa un peu quand même. Et ce qui est assez intéressant avec Irion, c'est que c'est aussi un peu comme Bane pour Kern, ça va être le Deathwing, ça va être le fils de Deathwing et du coup ça va être le gentil Deathwing. C'est un peu le Neltarion, Irion. Et Irion du coup, bah parfois il va faire des choses pas très très euh, nettes et pas très sympathiques, mais malgré tout Irion il se bat pour le bien d'Azeroth. Et bon, je vous laisse aller faire... On y reviendra et dans les, dans les commentaires, enfin dans, le, pardon, dans la description, il y aura les vidéos justement sur les crocs du père. Vous voyez les cinématiques concernant Irion. Irion a un rôle très important à jouer dans les futures extensions. Même quand vous le voyez pas, il aura un rôle très important dans ces extensions aussi. Donc Irion, c'est un personnage créé à Cataclysme, mais honnêtement assez intéressant qui fait vraiment avancer l'histoire. On a également tout à droite Kal'egos. Alors j'ai fait une vidéo sur Kal'egos, donc j'avancerai plus vite. Irion aura probablement un jour une vidéo aussi sur lui. Mais Kal'egos, j'ai déjà fait une vidéo dessus, comme quoi on je l'appelle le grand remplaçant Kal'egos. Et pourtant, j'adore Kal'egos. Donc c'est pas péjoratif, mais c'est qu'il remplace tout le monde quasiment. Il remplace Maligos poste pour poste et d'ailleurs dans les arcs de cataclysme il va devenir l'aspect du vol bleu alors comment il le devient ça pour le coup c'est du gros ta gueule c'est magique qui passe beaucoup moins euh, à mes yeux mais il va remplacer Maligos poste pour poste et il remplace également euh, Crassus qui est mort, hein, Stras. il va le remplacer en tant que mage du Kirin Tor, donc de Dalaran la cité magique vous savez celle qui flotte, hein. c'est rigolo, merci Worsalich King euh, et au milieu du coup donc là les deux personnages et pour le coup je, je dis ça mais Calegos honnêtement un cataclyste en dehors du fait qu'il passe en aspect le reste est quand même super bien travaillé assez intéressant on le voit apparaître notamment à Shara. il est assez sympa aussi cette quête et au milieu nous avons euh, tout simplement eh bien euh, nous avons euh, Chromatus Chromatus qui est une création chimérique en fait qui est en gros l'ultra dragon qui est une, un assemblage des, des différents dragons et en fait c'est une des expériences que Nefaria, Neonyxia avaient mené Avania hein, World of Warcraft des départ, et en gros c'est l'aboutissement de ses recherches qui a été prolongé par Deathwing, et Sinestra d'ailleurs, mais bon c'est plus Deathwing, parce que Sinestra elle a fait le vol, le vol du crépuscule et en gros Deathwing lui s'est occupé avec Nefarian de, de Chromatus. Et Chromatus ce qui est assez intéressant c'est que c'est un personnage donc qui est une espèce de.. D'hydre, d'hydre draconique, mais le problème c'est que son modèle est tellement compliqué bah il a pas pu euh, intervenir à un Cataclysme. Mais il est dans le de Cataclysme, donc c'est tout le.. Donc, et d'ailleurs canoniquement il n'est pas mort, donc peut-être qu'un jour avec.. Euh, une extension sur euh, le, les continents, des, les îles draconiques, l'archipel des, des dragons, eh peut-être qu'on euh, pourra enfin avoir les, les moyens techniques pour créer un, un Chromatus. Ça pourrait être assez sympa. Un personnage qui fait souvent rêver les joueurs d'ailleurs, Chromatus. Et il sera remplacé en jeu par un dragon du vol du crépuscule qui est censé avoir été éteint aujourd'hui euh, dans la nuit de dragon. Ça sera Ultraction. Le dragonax-like que j'ai évoqué avant eh s'appelle Ultraction. Et là vous voyez encore un peu le cataclysme. Ultraction. Le dragon ultra qui fait la menace terrible, etc. C'est vraiment, là on n'est pas dans la, dans la meilleure des écritures. Et d'ailleurs Ultra Action se fera détruire très rapidement, mais on y reviendra après. Euh, commence le raid 4.1, enfin l'arrivée du patch 4.1 avec tout simplement la menace des Andalari. Alors pour le coup, euh, la menace des Andalari, c'est vrai que ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est mieux amené qu'à Burning Crusade, parce que bon, Zulaman à Burning Crusade est en mode, mais attends, attends, attends. Mais... On vient de battre Illidan, et quoi Tu nous dis quoi Il y, y, y a la Légion Ardente toujours qui menace, mais, et quoi Il faut retourner à Zulaman parce qu'il y a un, un Born qui pète un plomb, Jean-Marie euh, Jean, Jean qui, pose, qui, qui gueule comme quoi... Euh... <rire> Amani au secours Ok, bah on va y aller. Burning Crusade pour le coup c'était très mal géré. Cataclysse le gère plutôt bien, c'est-à-dire que les trolls profitent du cataclysme pour essayer de se rassembler et récupérer leur... Leur héritage perdu, leurs leur, leur terres qui ont été récupérées par les autres races Donc en gros il va y avoir des Andalari. alors les Andalari, à Havania ils étaient présentés comment C'était des trolls, généalogie sur les trolls C'était les Andalari, c'est tout simplement les premiers trolls Et qui Havania, Burning Crusade et World of Jewish King Et eh bien essayer en fait tout simplement d'orchestrer, de, de garder, d'essayer de, de, de, de faire survivre l'héritage des trolls Et ils étaient plutôt des figures positives on Aidait même les andalari à récupérer des textes, etc., et même à gérer les affaires trolls en fait. Donc les andalari apparaissaient comme les hauts trolls qui veillaient ou par veillé au, au, au bien-être de des civilisations trolls, parfois même en devant les tuer pour pouvoir permettre un meilleur futur. Donc les andalaris étaient plutôt une approche positive, mais à Cataclysme il faut utiliser toutes les balles de chevrotine qui restent dans le fusil, et du coup les andalaris deviennent une figure négative qu'il va falloir taper. Et d'ailleurs, et ça. C'est en refaisant les quêtes qu'on a découvert ça avec Evan et Les Andalari, à l'époque, il y a une cinématique qui est géniale. Hein. Les musiques des Andalari sont géniales et la cinématique est vraiment cool. Et Zul, qui est le prophète qui apparaîtra dans BFA, eh bien, était déjà présent dans la cinématique. Alors on l'affrontait pas en jeu, mais il était dans la cinématique. Et c'était lui qui était l'émissaire, l'ambassadeur des Andalari, qui représentait les Andalari, l'Empire Andalari, et qui disait aux autres tribus trolls, il faut que vous vous rassembliez, récupérez vos empires. Et lancer, euh, lancer la Reconquista, en gros, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, à cataclysme, Zul, à l'aval du roi Rastakan, donc le roi Rastakan qui est le roi des Andalari, a validé cette conquête militaire des Andalari. Ça sera Redcon à Mist of Mandaraya, et c'est pas plus mal, mais, en gros, du coup, Rastakan et Zul étaient des, des figures antagonistes, cataclysme donc encore une fois on est vraiment dans l'idée du safari on, on, on déboîte tout ce qui passe quoi. Même, les, même les trolls ils y passent quoi ils si étaient positifs on va tirer dessus et c'est vraiment encore une fois le safari c'est à dire que on, on parle souvent du, du safari de je parle souvent du safari pour les figures de warcraft 3 qui sont tuées, mais on voit que le safari continue à cataclysme parce que là on récupère tout ce qui reste même des figures positives de Wo Vania qui ont créé l'ambiance wovania on les récupère pour raconter l'opposé de ce qu'ils étaient comme Illidan et Arthas à burning crusade et wotelka par rapport à Warcraft 3, bah là les Andalari par rapport à Ovania où c'est des figures positives, là ça devient des gros cons de méchants. Donc on va les abattre. Mais en parlant de gros cons méchants qu'il faut abattre, 4.2, les Terres de Feu. Alors je vais calmer le rythme de la vidéo, parce que je, vous ne, je vais tout simplement ne pas... C'est un visuel officiel, hein, c'est un artwork officiel des Terres de Feu de World of Warcraft. Et je vais éviter mesdames et messieurs, de tomber dans la facilité, dans la bassesse de faire une comparaison avec un univers d'Heroic Fantasy qui existe et qui a potentiellement inspiré d'autres univers parce que là on n'est plus dans l'inspiration je ne tomberai pas dans la bassesse de le comparer tout simplement, je voulais juste admirer de temps en temps deux trois petits détails qu'il y a sur cet artwork et je vous rappellerai mesdames et messieurs aussi qu'il y a tout simplement dans l'instance dans le raid des terres du feu un mec qui s'appelle le balarak qui garde un endroit une grande entrée une grande ouverture et qui est un boss de raid mesdames et messieurs je ne tomberai pas dans la facilité de vous dire qu'il y a une inspiration ici qui est plus que visible Là, on, on vous la met en pleine gueule Voilà. j'ai pas le droit visiblement de faire ce comparatif ça n'a rien à voir avec un univers de Rogue fantasy dédié donc, les Terres de Feu, Ragnaros, qu'on a vaincu dans les quêtes de Vanilla au Mont Ijal, et eh bien, revient, il refait parler de lui dans la cinématique avec Thrall. Alors, je ne vous passe pas toutes les cinématiques, elles seront dans la, dans la description, mais sinon, bah, la vidéo, elle dure 4 heures. Euh, et déjà, elle va durer longtemps, à mon avis. Mais, du coup, eh bien, il est prêt à se libérer de nouveau. Et on l'a battu à Vanilla, on l'a battu dans les quêtes, à son plein pouvoir, à son plein potentiel, euh, dans le pexing de, du, du, Mont, euh, du Mont Ijal. Et eh bien, là, il revient et il dit... Oh là là là là, je suis une grosse menace! Mais, mais mec, en fait, on t'a déjà battu au Mont Ijal les doigts dans le nez avec nos, nos, nos dieux sauvages. Du coup, même à l'époque, ce raid, alors potentiellement en termes de mécanique, il peut être cool, mais c'est pas crédible du tout, en fait. C'est absolument pas crédible. Et du coup, eh bien, Ragnaros y revient et il se passe exactement la même chose que dans le pexing. Et c'est pareil, on est dans les Terres de Feu, donc l'endroit où Ragnaros a ses jambes. Hein, ça, ça a fait beaucoup parler de... Ça, la plupart des gens, et moi, premier, c'est vrai que les jambes, il y a un problème dans le squelette. Hein. Les, les jambes sont toutes petites par rapport au buste, ça ne va pas du tout. Et au final, eh bien, Ragnaros est à son plein potentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ses jambes, En fait, c'est pour vous expliquer qu'il a son plein potentiel. Donc euh, là, il n'est pas en version nerf comme à Vanilla, il est en, pff, en boosté. Mais le truc, c'est qu'en fait, bah, ça change rien. Il pourrait claquer des doigts pour brûler tous les tous les aventuriers, tous les joueurs, tous les, tous les dieux sauvages. Non, il fait rien, il n'y a pas de problème. Et c'est là aussi qu'on va buter Fandral pour euh, se défaire définitivement pour le coup, pour le moment, de Fandral. Mais Ragnaros eh bien, va succomber. Alors ce qui est dit par Malfion et notamment Amul, l'un des rares torrens nommés, eh c'est Amul qui nous parle dans les quêtes en nous disant que pour vaincre définitivement Ragnaros, c'est un seigneur élémentaire, il faut le battre dans son plan élémentaire, il faut le battre chez lui. Retenez ça pour de futures extensions, parce que, tiens, tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça oh, C'est une bonne idée, ça oh, oh, En <rire> oh, Franck, Patrick, cette idée de, de battre le mec sur son terrain pour pouvoir le vaincre, ça on va le garder, ça on va le garder, ça, ça, ça me semble plutôt pas mal. J'ai le nez pour ces choses-là, ne t'inquiète pas Donc gardez-le à l'esprit pour de futures extensions. Oh, of Et du coup, eh bien... Euh, Amul précise du coup qu'il faut battre Ragnaros dans les Terres de Feu pour pouvoir vaincre définitivement Ragnaros. Ce qui est très drôle aussi c'est que si vous faites, le... alors apparemment il me semble que c'est ça, si vous faites les Terres de Feu en héroïque, à la fin du coup, qui bat Ragnaros Les aventuriers n'ont pas le pouvoir pour battre Ragnaros, donc les aventuriers sont là mais ils seront surtout aidés et finalement qui achève Ragnaros C'est les dieux sauvages, notamment Scenarius, les mal... enfin je crois qu'il y a pas mal ordre dans les Terres de Feu mais il y a Scenarius, aidé de Malfurion et euh, d'Amul qui finalement triomphe de Ragnaros. Et en version héroïque vous avez Scenarius qui va glisser un petit mot et qui va dire euh, alors ça j'avais oublié c'est pareil en retravaillant le truc bah, j'avais oublié cette voice line, mais Scenarius en héroïque dit qu'en fait même si on l'a battu dans les terres de feu ça ne suffira probablement pas euh, pour pouvoir vaincre définitivement Ragnaros et que Ragnaros reviendra un jour. Et ça c'est incroyable parce qu'à Battle for Azeroth le scénario des Dark Iron donc des sombres fers rappelle cette chose là en disant que Ragnaros reviendra et il revient bientôt du coup <rire> attention le dieu du feu sera de retour un jour donc peut-être que Ragnaros reviendra dans une future extension euh, de World of Warcraft il est temps mesdames et messieurs nous avons vaincu Ragnaros, nous avons vaincu Alakir, nous avons vaincu Shogal nous, nous avons vaincu Sinestra et le, et le marteau du crépuscule il est temps mesdames et messieurs de vaincre la dernière, l'ultime menace qui menace le monde à savoir Deathwing dans le, le patch de la 4.3 avec tout simplement l'heure du crépuscule l'heure du crépuscule c'est tout simplement pour vous dire c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse donc comme j'ai dit les différentes menaces sont éliminées il est temps de se débarrasser de Deathwing, la plus grande menace les Aspects cherchent une solution pour battre un être qui est invincible, de base Deathwing c'est quand même un être immensément puissant mais pas invincible là on vous l'a présenté en destructeur du monde, c'est celui qui refaçonne le monde tout ça tout ça alors qu'on a vu que c'était pas tout à fait vrai mais ce qui est sûr c'est qu'il a été renforcé par les dieux très anciens et il est encore plus puissant, hein. c'est le nec plus ultra il est plus puissant que Illidan, plus puissant que... toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin, extrême limite évidemment référence de Boomer Et euh, donc, il est le dernier affrontement, il est le champion des dieux très anciens, il faut le vaincre. Le problème, c'est qu'en fait, Blizzard a tellement voulu faire du plus, du toujours plus, la cinématique qui vous montre qu'il détruit le monde, etc. Toujours plus Et ben bah, le problème, c'est qu'en fait, bah, des swings est devenu invincible. Donc, comment tu bats quelque chose d'invincible Et c'est toute la problématique de la mise à jour 4.3, mesdames et messieurs. Je vous parlais de la migraine tout à l'heure sur le Tréfonds. Préparez-vous, parce que vous allez en avoir une deuxième. Donc, si vous avez détaché les ceintures, rattachez-les, mesdames et messieurs. Nous allons partir pour du bullshit alors, tout d'abord, faisons un petit point sur ce qu'a fait Deathwing. Parce qu'il est le méchant nec plus ultra de l'extension. Ok, c'est bien. Dans la cinématique, on a vu qu'il était capable de se poser sur Azeroth, de faire... Et de tout détruire. C'est bien mignon de faire... Oh, agro, agro, je suis le méchant. Mais pourquoi il ne détruit pas Stormwind, en fait S'il a la possibilité de détruire la ville, pourquoi il ne la détruit pas Et s'il a la possibilité de détruire le monde, pourquoi il ne le fait pas Ah On a un problème Jackson, on a un problème. Deathwing est trop puissant. Du coup, en un claquement de doigts, il pourrait aussi euh, souffler euh, les différentes menaces qui qui pourraient l'intimider ou l'inquiéter. Comment on fait Quoi On le met en stage jusqu'à la 4.3 Quoi On va le faire se balader partout sur Azeroth pour euh, donner l'impression qu'il est là, mais en fait il fait rien Ok, donc on transforme Deathwing en touriste japonais qui prend des photos de tous les quartiers de Paris Ok, bien allons-y, c'est parti. Deathwing... Donc, je rappelle que l'extension dure deux ans hein, scénaristiquement. Pendant deux ans, Deathwing il fait. Et il joue à. Où est Charlie <rire> Il joue à Où est Charlie Il fait rien. Il ne fait rien. Il fait littéralement rien. Il, il arrive de temps en temps pour faire à Graou Graou. Alors, bien sûr, vous allez me dire oui, dans l'extension, des fois, il passait, il brûlait, etc. Oui, mais il a, la... il a le pouvoir de détruire le monde. Et. Le problème, c'est encore une fois les références au jour du dragon. Le problème, c'est que dans le jour du dragon, bah, Deathwing, il n'est pas présenté comme un être immortel. Détru enfin, en fait, le problème, c'est que Deathwing, il se mettait sous, sous forme humaine pour pouvoir saboter les choses qui pourraient le menacer. Il avait déjà été en partie vaincu, notamment par les fils de Lothar, Khadgar, tout ça, tout ça, Warcraft 2, et euh, des mages du Kirin Thor. Donc, il n'est pas invincible. Il est extrêmement puissant, mais dans le jour du dragon, dans Warcraft 2 et Warcraft 3, il n'est pas invincible. Donc, il doit faire appel à sa stratégie, doit faire des choses pour pouvoir gagner. Le problème, c'est que quand tu mets ta menace toujours plus OP, bah, il n'a pas besoin de faire de la stratégie, il rentre dedans, il brûle tout et c'est fini en fait. Donc c'est là le gros casse-tête de la part des éditeurs et il ne, il ne fait rien. Il ne fait littéralement rien dans, dans cataclysme Il a le potentiel. Pourquoi il envoie Ragnaros au Moïja, il arrive au Moïja, il brûle tout et c'est fini en fait. Personne ne peut l'arrêter. C'est le gros problème. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un autre problème, c'est que Chris Metzen lui-même à la BlizzCon 2010, 2009, pardon, j'allais dire 2019, 2009, eh bien, quand je vous dis qu'au tel cas il y a des problèmes, mais qu'on ne croit pas, euh, il y aura bien sûr les sources dans la description. Chris Metzen lui-même disait que le traitement d'Arthas à War King était cartoonesque, A savoir du coup que bah, il arrivait, il faisait graou graou, et euh, il disait euh, je, je pourrais vous tuer, champion, mais vous ne n'est pas encore arrivé pour vous. Je suis Batman. Pardon. Et disait du coup, bah, Arthas il pourrait tuer, il a plein d'occasions de vous tuer, il le fait pas et elle repart. Et Chris Madden voulait éviter de tomber dans cet écueil euh, de voir Soldier King. Donc en gros, le grand papa du lore te dit qu'il a fait de la merde à Wotelka. Le grand papa du lore lui-même te le dit. Le problème, c'est que c'est bien de dire ça, mais en fait, à Cataclysme, des swings, c'est pareil, voire pire. Même Arthas n'a pas autant de pouvoir que des swings en fait. Le roi Lich n'a pas autant de pouvoir que des swings. Et des swings, il fait rien. Parce qu'on essaye de le faire, oui, mais en fait. Euh... Il essaye de corrompre les gens pour faciliter l'armageddon lors du crépuscule Mais il n'a pas besoin du marteau du crépuscule En deux ans il te souffle toutes les grandes villes et c'est euh, euh, le jour du Enfin comment s'appelle le film avec les dragons dragons, je sais plus quoi là... C'est bah ça en fait, il détruit toutes les villes et tu essayes de survivre à Deathwing Mais le problème bah, c'est que c'est pas possible, c'est un MMORPG donc il peut pas faire ça Donc on a survendu une menace qui est trop OP par rapport à ce qu'on peut faire et c'est un gros gros problème pour Cataclysme Et la fin de Cataclysme notamment Donc il faut trouver une faille dans Deathwing Et il y a des failles, qu'on soit clair Il y a des failles, elles sont possibles les failles Mais Blizzard va se dire qu'en fait La faille est l'arme, donc les aspects réfléchissent à trouver une solution miracle pour essayer de battre Deathwing Et cette arme miracle c'est l'âme des dragons Une relique légendaire construite par les dragons Pour pouvoir vaincre En fait c'est un peu l'anneau unique du, euh, de, de Warcraft avec la capacité d'avoir un pouvoir gigantesque qui te permet de faire plein de choses. L'âme des dragons est une relique légendaire notamment qui a été présentée dans la guerre des anciens. Je ferai une vidéo un jour sur la guerre des anciens et il aura un rôle très important. Et c'est est une arme de destruction massive. C'est littéralement une arme de destruction massive. Et Blizzard manque un petit peu de modération et de subtilité hein, à cataclysme comme, comme je vous l'ai dit. <rire> Donc eh bien, pour vaincre Deathwing il faut lui mettre une tête nucléaire dans la tête. Et la tête nucléaire c'est l'âme des dragons. Il y a un petit hic. Il y a deux problèmes. Il y a deux petits problèmes, vous verrez, ces deux petits problèmes. En fait, la seule personne immunisée à l'âme des dragons, bah, c'est Deathwing. Et là vous allez dire, oui, mais c'est peut-être une ligne qui a été faite. Ah non, non, non, Relisez le jour du dragon et la guerre des anciens, c'est extrêmement bien expliqué le fonctionnement de l'arme. La... De et Deathwing, c'est lui qui est à l'origine de la création, comme Sauron avec les anneaux. Et il a trompé certains pendant la création, notamment les différents aspects. Et Maligos a participé malgré lui à la création de l'arme qui détruira une une très grande partie de son vol, et notamment la perte de ses amours, c'est dragosa. Et au final, eh bien, Deathwing, avec euh, cette arme ultime, eh bien, il va, il a il va renverser euh, tout simplement l'échelle les, les, de puissance et il a, il avait un pouvoir inimaginable. Sauf que le truc, c'est que les aspects, dans leur dernier souffle, ils ont fait en sorte que même Deathwing ne puisse pas s'en servir. Alors, l'arme est inefficace contre Deathwing, mais Deathwing ne peut pas s'en servir. C'est pour ça qu'il il devra se servir de mortel pour pouvoir utiliser l'âme des dragons. Mais lui-même, est immunisé, c'est même le premier truc. En fait, l'arme, elle est définie par le fait qu'elle est inefficace contre des swings. C'est bien présenté aussi dans le jour du dragon. Et là, on te dit, bah en fait, on va utiliser ça contre des swings. Ah, mais il y a un problème, Jackson, c'est que ça ne marche pas. Il y a un problème, mon petit Jack. Ça ne marche pas, en fait, ça ne fonctionne pas contre des swings. Autre problème mineur, en fait, il n'y a plus d'âme des dragons. L'âme des dragons a été détruite dans le jour du dragon. Elle a été fragmentée, morcelée dans le jour du dragon. Et dans la nuit des dragons. Eh bien les, certains fragments de l'âme des dragons, parce que le reste a été détruit, certains fragments restent, ils n'ont qu'une partie, un fragment, hein, comme selon la Ligue, un fragment du pouvoir de, de, de l'âme des dragons. C'est ce qui va permettre à Sinestra de faire le vol du crépuscule et de menacer le monde. Et eh bien ces, ces derniers fragments ils sont détruits au niveau moléculaire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Du coup, tu veux utiliser une arme qui est inefficace contre Deathwing et qui n'existe plus. Ah Comment tu fais l'ai dit attachez vous ça va démarrer <rire> on va décoller donc il y a un petit souci et comment tu fais quand il y a une arme qui n'est plus disponible dans notre réalité dans notre timeline eh bien nous allons tout simplement remonter le temps à ah, les joueurs ils ont bien aimé les cavernes du temps à burning crusade le mont Ijal, tout ça tout ça les joueurs ils ont kiffé c'est vrai et moi personnellement je suis pour hein, je le rappelle dans burning crusade c'est encore une fois le safari on va, vous on va vous faire buter des on va vous faire buter des des immenses légendes du lore de Warcraft, mais ça n'a jamais été l'intrigue principale. C'était plutôt pour du gameplay même. C'était plutôt, on va permettre. Et moi, je suis pour permettre de revivre des joueurs qui n'ont pas connu Warcraft 3, Warcraft 2, Warcraft 1, leur faire revivre des grands événements de Warcraft 1, 2 et 3, mais qui n'a pas d'incidence de, de, de, dans l'intrigue principale et qui ne gangrène pas le, le récit. Moi, je suis pour. Hein. Le problème, c'est que là, donc quelque chose de secondaire devient l'arc principal, puisque, eh bien, on va faire un voyage dans le temps. Et là, mesdames et messieurs, c'est il y a des problèmes, il y a des gros problèmes, parce que en fait, qui a le pouvoir sur le voyage dans le temps C'est Nosdormou, l'aspect euh, du vol bronze, donc l'aspect du temps du vol bronze. Et c'est quoi la mission première C'est comme un bot, vous savez, un robot avec les trois, enfin euh, les, euh, les trois, commandements, on va dire, euh, d'Azimov. Là, je sais plus les trois lois d'Azimov. C'est le fait qu'un robot ne puisse pas euh, attaquer euh, son porteur, etc. Bah, Nosdormou, il est programmé un peu de la même manière. Son pouvoir a été donné par un titan. Norganon si je dis pas de bêtises d'ailleurs Et avec ce pouvoir la première instruction Qui a été c'est mec tu as le pouvoir sur le temps Mais t'as pas intérêt à déconner avec Et pour te montrer, pour que tu restes humble Et que tu pètes jamais un câble Et eh bah ben, en fait je vais te montrer ta mort Parce que même toi avec le pouvoir du temps tu n'es pas un immortel Ça te fout un coup hein. Forcément ça te met un coup ça te remet à ta place Et le premier commandement Du temps pour Nosdormu C'est de faire en sorte que le temps s'écoule normalement Mais surtout pas d'y toucher ah bah ça c'est une barrière problématique, hein ma petite... <rire> ah bah mon petit mon petit Roger, ça, cataclysse, ça pose problème, on peut pas, on a besoin de des Dragon Et bah du coup, on va détruire le premier commandement de Nosdormu qui est de ne pas toucher au temps, de faire en sorte que le temps s'écoule bien, donc de corriger parfois quand certains essayent de jouer sur le temps, et bah c'est la police du temps en fait, hein Nosdormu, et bah là en fait il va craquer son propre commandement, détruire son propre commandement, le foutre à terre et cracher dessus, parce que il va dire, oui, on va remonter le temps, on va aller récupérer l'amener Dragon, c'est... C'est un plan génial. <rire> et c'est une catastrophe d'un point de vue écriture. Parce que le problème c'est quoi C'est que ça touche au fondement même de la licence en fait. En plus, parce que vous pourriez vous dire ouais bon, ça va, c'est exceptionnel. Mais en fait le problème de faire ça, c'est que. Moi, moi je suis par exemple je suis le premier à critiquer Burning Crusade et Wotelka. Mais tuer Illidan et faire un, un traitement inutile et ridicule et complètement pourri d'Ilidan et Darthas, bah c'est dommage pour les personnages et pour leur faction, mais ça ne bouleverse pas le monde de Warcraft qui continue de tourner. Là, on touche au fondement même de, du, du monde de Warcraft. Parce que, qu'est-ce qui se passe Si, à la moindre menace qui menace le monde, et il y en aura d'autres, Il y en a bien sûr qu'il y en aura d'autres, bah, ça veut dire que Nosormu il dit « Hop, hop, hop, hop, hop Le monde, il peut être détruit ?» Pas de problème. On remonte dans le temps, on va chercher une ogive nucléaire et on lui envoie dans sa gueule. Et du coup, bah, le joueur, il sert à quoi Et euh, bah du coup, il n'y a plus aucune menace qui est une menace, en fait. Quoi euh, Nuzat menace le monde bah, on retourne à l'époque où les prisons étaient bien, puis on va mettre un saut supplémentaire, on va mettre le saut du Jin dessus et il n'y aura pas de problème. Vous voyez en fait le, le grave problème ici, c'est que bah à, tout, à vouloir toucher au temps, bah, tu détruis tous les, tous les enjeux en fait. Il n'y a plus de, problème, plus de problème, il suffit de dire Nos et il y a un problème là, il faut qu'on monte dans le temps pour. Euh... Quoi la, la horde Guldan pose problème et bah, On remonte dans le temps, euh, on tue Guldan, plus de problème. Vous voyez le problème Enfin c'est un énorme problème et du coup bah les futures extensions Quoi euh, Quoi Il y a, y a, y a Sargeras qui menace le monde Bah c'est pas grave, on va revenir au moment où il est invoqué Pff, On va empêcher qu'il arrive Donc ça détruit tous les enjeux et toutes les problématiques du... du, du... Mais bon ça c'est un truc que j'y reviendrai sur la conclusion Maintenant autre, autre chose, maintenant qu'on est en possession Alors j'ai pas fini, j'ai pas fini, pardon Donc on voyage dans le temps et surtout on est toujours dans... Oubliez pas qu'on est dans le contexte du safari mesdames et messieurs Donc... Quitte à remonter dans le temps pour choper l'âme des dragons, est-ce que vous le ferez à l'époque du jour du dragon où bah, il suffit de tuer un euh, warlock, un, un démonistork pour récupérer l'âme des dragons Oh bah non Ma pauvre Lucette, ce serait trop facile Du coup, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va remonter dans le temps pour récupérer l'âme des dragons. Est-ce qu'on le fait à une époque où c'est facile de le récupérer oh bah, oh bah non hein Oh bah non Ça serait quand même dommage, ça serait du gâchis Du coup, on va remonter à quelle époque Eh ah bah la guerre des anciens, mesdames et messieurs. Et la guerre des anciens, c'est quoi bah, C'est l'Armageddon, c'est la fin des mondes hein, les démons sont à deux doigts de détruire le monde. Eh ben on va aller à cette, à cette charmante période, ça me semble pas mal Quoi Ça va nous permettre de tuer Manoroth et d'autres figures emblématiques, on va pouvoir affronter Ashara Eh ben allons-y en, en, en voiture Simone, on va s'en occuper Et du coup eh ben c'est l'occasion d'aller buter Manoroth, d'aller buter Varoten, le, le garde en chef de l'armée d'Ashara, d'aller tuer Ashara. Alors Ashara ne meurt pas bien sûr parce que c'est dans le temps, mais on va buter Ashara, etc. etc. Alors là, le safari est complet quoi, on est vraiment, on est vraiment excellent. Et du coup, eh bien on récupère l'âme des dragons à la, à la pire période de l'histoire pour récupérer l'âme des dragons. Et probablement l'une des périodes les plus noires de l'histoire de Warcraft, l'une des pires périodes où dans laquelle voyager. Mais pas de problème, maintenant nous sommes en possession de l'âme des dragons, mesdames et messieurs. Les aspects plus strals vont se rassembler au repos du vert. Pourquoi le repos du verre bah Parce que ça nous permet de récupérer des assets de Wotelka sans trop de travailler. Hein, parce que <rire> ça serait compliqué, sinon on a beaucoup passé de temps à refaire les nouvelles zones. Donc... On va bien récupérer des nouveaux assets, ça hein. ce serait, ce serait, ce serait bien. Du coup on va aller au repos du verre, mais après canoniquement et dans le lore, c'est tout à fait logique, hein. c'est l'endroit où il y a euh, les aspects dragons. Alors pour le coup, préparez-vous parce que si un jour il y a une extension sur euh, l'archipel et les îles aux dragons, euh, peut-être qu'il te dirait qu'en fait, c'était pas le repos du verre, l'endroit principal. Et là vous crierez au redcon. con. en fait, Wotelka avec le repos du verre faisait déjà une espèce de proto-redcon, parce que c'était pas tout à fait, il se sert, se sert d'un vide juridique on va dire pour aller dedans, parce que en fait. Bah, l'endroit gigantesque dans la guerre des anciens où les dragons se, ensemble vont voter pour l'utilisation de l'amener dragon et là Deathwing va faire en fait, bah, je vous ai bien niqué, bah, ça n'a jamais été texto dit que c'était le repos du vert et d'ailleurs le repos du vert c'est une tour où euh, on n'imagine pas les cinq aspects pouvoir rentrer dedans donc euh, sur le papier c'est un peu bancal donc si un jour on vous dit qu'en fait c'était pas là mais dans les îles de dragon, il bah, faut pas crier au redcon parce qu'en fait ce serait un redcon du redcon ce serait un peu comme Illidan à Légion. On corrige la merde de BC et on revient sur l'origine même de, du lieu. Ce serait un peu l'idée. Enfin bon, ils sont en possession du coup et ils arrivent au repos au temple du repos de verre. L'endroit, le cœur névralgique de la civilisation draconique. Et le truc c'est qu'on a l'âme des dragons. Bah, comment on fait l'âme des il y a toujours un problème et ça c'est plutôt bien, ils le disent. Et toujours inefficace contre Deathwing. Et là, c'est probablement l'un des meilleurs ta gueule c'est magiques qui arrive depuis Dalaran. C'est tout simplement, eh bien qu'il faut renforcer l'âme des dragons. Alors on a été justement à la guerre des anciens parce qu'il paraît que c'est le moment où l'âme dragon était le meilleur. Alors, apparemment il était moins mort après. J'ai raté un épisode. Et du coup, eh bien, on va renforcer encore une fois euh, l'âme des dragons. C'est-à-dire que l'âme dragon contient l'essence des aspects, hein, de tous les aspects, Maligos, Nosdormu, Isera, l'Extraza. Mais eh bien, on va remettre encore un peu de pouvoir pour alimenter le truc. Je, je rappelle, l'arme est déjà une arme de destruction massive. Mais soit, on va la renforcer encore. Et c'est pas fini, parce que Maligos euh, Maligo est mort, hein, on l'a tué comme des cons à, à, à, à dommage, au tel cas. Du coup, bah, il aurait servi un hein, des de swings mais dommage. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Surtout qu'il avait aidé à créer, à créer le truc, donc ça aurait été plutôt pratique. Il aurait pu dire hey, « Eh, moi j'ai créé le truc, donc je peux peut-être faire un truc. » Et au final, eh bien, on va se servir de l'iris de focalisation, qui est une création de Warsage King par les dragons bleus. On va se servir de l'iris de focalisation pour renforcer et rebooster encore plus l'âme des dragons. Mais mesdames et messieurs, je suis pas très bon en mathématiques, mais 0 x 10 milliards bah ça fait toujours 0 en fait donc pour le moment bah, t'as beau renforcer dire que tu renforces renforce du renforcement du renforcement bah, c'est toujours inutile contre Deathwing en fait et Blizzard en a conscience du coup ils disent le problème c'est que ça ne marche toujours pas contre Deathwing il faut faire quelque chose et là vous avez plein de solutions possibles pour faire ça vous avez des solutions simples comment on Comment l'âme des dragons a été créée Eh bien tout simplement à la base c'est des écailles de Deathwing, enfin c'est des écailles, des aspects, etc. Juste une écaille ou du sang, c'est d'ailleurs dit texto dans la guerre des anciens, juste une écaille ou du sang peut suffire à infuser en fait l'âme des dragons de l'essence des, euh, des différents dragons. Donc il suffit de récupérer une écaille de Deathwing, ou même du sang de Deathwing, oh bah dis donc tiens, et dans le tréfonds il y a du sang de Deathwing qui bouge, on peut peut-être l'utiliser. Et eh bien en fait, ça, apparemment hein, ça ne suffit pas, donc texto, on nous le dit, hein, dans le, le, le crépuscule des aspects, blablabla, dans la nouvelle aussi de Deathwing, eh bien, en fait, apparemment, ça ne suffit pas, le sang et les écailles ne suffisent plus. C'est comme ça que Al a alimenté le truc, mais apparemment, ça suffit plus. Et du coup, eh bien, il va falloir trouver autre chose. Alors, dans la même nouvelle que je vous ai citée, qui sera disponible dans la description, eh bien, en fait, on nous explique que Tral, à un moment donné, en fait, il parle à Deathwing, et Deathwing avait l'occasion de le tuer, mais il préfère essayer de le corrompre plutôt que de le tuer, hein, c'est... Swing in a nutshell, hein, c'est des swings résumé en une seconde à Cataclysme. Et au fait, des, bah, des avait l'occasion de tuer Tral, mais le tue pas. Et va lui dire, Tral essaye de comprendre pourquoi des fait ça. Et des swings, et ça, plutôt l'arc, plutôt intéressant, justement pour comprendre pourquoi des fait ça. Pourquoi c'est un graou, graou méchant. Bah, en fait, il explique qu'il a le poids du monde sur ses épaules et que bah, c'est un poids trop dur à porter. Et du coup, il dit à Tral, « bah regarde, regarde le don que les titans m'ont fait, regarde, teste le, expérimente le. Donc, Deathwing prête une partie de son pouvoir à Tral et Tral se rend compte de, de l'immensité que Deathwing a dû porter sur ses épaules euh, la corruption des deux très anciens etc et du coup Tral il ressent ça et il est en mode oh la vache c'est terrible et Deathwing reprend le truc et ce qu'aurait pu être dit la troisième solution aurait pu être de dire bah en fait Tral quand Deathwing lui a prêté une partie de son pouvoir bah, il reste un peu de son essence et du coup Tral peut se servir de cette essence pour alimenter l'âme le, le, le, le, des dragons pour justement enfin, en gros en plus ça aurait été une, une métaphore assez intéressante à l'image de Warcraft 3 où en fait bah, euh, le truc est tellement puissant que comment tu le bats bah, Parce qu'il devient arrogant et prête une partie de son pouvoir c'est la solution facile mais c'est une leçon de vie qui marche toujours en étant, plus haut euh, plus haut tu montes plus dur est la chute hein. bah, c'était dit dans le récit et non ils n'ont pas utilisé ça non non non non il n'y a pas de trace en fait, il a, rep il a tout repris donc il n'y a plus de traces de Deathwing d'Entral du coup comment Entral arrive à alimenter L'âme des dragons par l'essence de Deathwing Et ben bah en fait mesdames et messieurs En fait Thrall c'est un Saman Donc il a du pouvoir sur la terre Et Deathwing c'est le garde terre Je vous l'ai dit plus précédemment dans la vidéo C'est le garde terre Et comme c'est le garde terre et que Thrall c'est un Saman très puissant Ils ont tous les deux un lien Avec Azeroth Et du coup et ben bah, Thrall c'est un peu euh, Une sorte de garde terre du coup Puisqu'ils ont tous les deux un pouvoir sur Azeroth Sur la terre Il y avait des solutions plus simples hein, que cette merde. C'est quand même extraordinaire, <rire> c'est quand même extraordinaire. Quoi. Bon, on dirait moi devant un problème de maths, mais bah, attends, mais si ça et ça, ça marche, bah, c'est logique. Et euh, bah, le prof de maths, généralement, il me dit, bah non, c'est pas logique. <rire> non, non, c'est pas logique, c'est de la merde, en fait. <rire> Donc, euh, c'est un souci. Mais finalement, du coup, grâce à... Et ce qui est génial, c'est que dit dans les, dans les romans et dans le jeu, hein, Y'a Akalego qui s'est dit, oui il risque de focalisation, machin, et Tral fait, mais oui Mais en fait, si vous réfléchissez, non, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'un personnage vous dit, mais oui, ça va marcher, que ça marche. <rire> ça il faut prendre un peu de recul, hein. ça marche pas comme ça. Hein. Surtout quand on vous a dit, texto, comment fonctionne le truc avant. quoi. Euh, mais bon, c'est comme ça, euh, finalement, ça fonctionne, on a l'âme des dragons qui arrive à blesser des swings. Magie incroyable, finalement, ça fonctionne, ça euh, blesse profondément des swings. Ça, voilà, donc en gros, trall lance canon laser sur Deathwing, et bien ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. C'est qu'au moment où les alimente l'âme des et au moment où les aspects redonnent une partie de leur essence, en fait pendant ce temps, Deathwing, il n'est pas inactif, pour une fois. Il, il bouge autour de, du repos du verre, du temple du repos du verre, autour de la tour, et il envoie, parce que Deathwing est devenu un dresseur de Pokémon, donc il envoie tous ses, tous ses, tous ses sous-bosses, les uns après les autres. On va buter Benedictus. Un Marcus Jonathan, à hein, vanilla qui est censé être le pape de l'univers de Warcraft après Alonsus Faol, qui est en fait, bah, en fait, il servait le marteau du crépuscule, qui était très très méchant. Et euh, du coup, il envoie tous ses Pokémon, dont le Pokémon suprême de la ligue Pokémon, c'est Ultra Action. Je vous en ai parlé, Ultra Action, hein, le dragon du crépuscule giga puissant. On le fracasse en 2-2, hein. il est aussitôt venu, aussitôt parti. Et eh bien, il va prendre l'attaque ultra laser de Tral et ça va le fragiliser, ça va gravement le blesser. Le truc c'est que du coup Deathwing, comme il est gravement blessé, ça rappelle aussi Warcraft 2 avec Khadgar, qui... Aleria, euh, pardon, qui avait blessé euh, Deathwing. Et eh bien il va s'enfuir et essayer euh, de se régénérer. Il l'a déjà fait dans le jeu du dragon, il l'a déjà fait dans Warcraft 2. Blizzard s'est dit, eh bien euh, allons le refaire. On va le poursuivre. On va poursuivre un aspect, le plus gros aspect qui existe, Deathwing. Donc des grosses grosses ailes pour aller très très vite. Avec des canonnières. Donc des zeppelins en gros ou des machines volantes gé géantes. Et on rattrape des Deathwing, parce qu'on est très rapide. Parce qu'on a mis un peu de nitro, ça va ça va très bien. D'ailleurs au passage, là vous voyez une des canonnières, et la canonnière vous voyez le logo de Lordaeron à l'envers. Parce que.. pour bon, ça c'est Wotelka, c'est pas kata, mais ils se même pas foutu de mettre le logo de Lordaeron à l'endroit. Et vous avez deux personnes là, et vous vous dites, mais pourquoi tu ne nous les affiches On s'en fout de ces persos là. Vous vous rappelez la kata touch Je Vous avez dit on verra l'arc final. Et va une fois qu'on a battu le traction et qu'on poursuit des Deathwing, qui des Deathwing veut aller du coup.. Euh, dans son repère, il veut se réfugier. Et il va vers le Maelstrom, l'endroit où il y a le tréfonds il veut re rejoindre le tréfonds pour se régénérer. Alors déjà là on nous apprend euh, sur place que si, euh, si jamais il atteint le tréfond euh, game over, euh, on pourra plus le battre. Ah bon <rire> Ça sort d'où cette histoire Ça sort d'où hein Genre on l'a déjà battu avant, euh, il a déjà été blessé, il s'est régénéré, il est revenu, on l'a fracassé, genre. Pourquoi Mais on nous dit ça pour nous donner un peu le côté épique, si on n'arrête pas là, ce sera la fin, etc. Et la cata touch. Intrigue principale, boss de fin d'extension. Mesdames et messieurs, vous avez aimé Point Break Et eh bien, vous allez pouvoir revivre Point Break. Parce que nous avons Patrick Swayze qui représente l'Alliance et nous avons Kanye Reeves qui représente la Horde. Et là, on est avec subtilité et modération. Hein. Est-ce que vous l'aviez vous l'aviez pas vu hein Et du coup, eh bien, il y a Patrick Swayze et Kenyu Reeves qui vont vous permettre de revivre Point Break dans World of Warcraft pour pouvoir sauter en parachute pour rattraper des swings atterrir sur son dos. Comment voulez-vous que je traite sérieusement ce genre de choses Parce que je suis sûr qu'une des, cri des critiques qui arrivera dans les commentaires, c'est de me dire, mais... Eh, bah, le gars t'es un peu trop ironique, un peu trop, euh, trop ironique dans la vidéo. Mais comment voulez-vous que je traite ça sérieusement Comment voulez-vous qu'on puisse traiter ça sérieusement C'est pas possible, en fait. C'est impossible, c'est pas possible. Finalement, Deathwing arrive à l'endroit, je le rappelle, qui était censé être euh, la porte vers son repère et pouvoir se régénérer. Donc, il arrive à l'emplacement prévu. Finalement... Eh bien, euh, les aspects le rattrapent, on le rattrape, on a suffisamment fragilisé. Tral euh, c'est suffisamment reposé, il peut relancer Ultra Laser pour pouvoir fragiliser Deathwing. Deathwing qui est en train de tomber dans le Maelstrom. Alors, bah, laisse-toi glisser, mon con, parce que c'est la porte d'entrée pour euh, ton repère. Pourquoi ça devient une menace On ne sait pas. Apparemment, Blizzard a beaucoup aimé la guerre des anciens, parce que bah, c'est en gros un clin d'œil, un auto-clin d'œil, une auto-référence à Sargeras dans le dans le flot du puits d'éternité qui va se refermer sur lui-même par un orc Broxigar, qui va fermer le portail enfin qui va blesser suffisamment enfin qui a détourné l'attention pendant une petite seconde de sargaras ce qui va permettre à malfion de refermer le portail et ben là c'est un orc qui euh, dans un dans une espèce d'entonnoir de, la menace va être broyée dans l'entonnoir par les dragons et par Tral. Alors qu'il a juste à se laisser glisser pour retourner dans son repère où il est censé être invulnérable selon les quêtes. Pourquoi pas Pourquoi pas Et euh, bon bah la technique ultra laser. Alors je vous mettrai aussi dans la description très probablement la vidéo de Carbot qui, repr... qui... j'aurais dû vous la mettre même hein, parce qu'elle représente très très bien un Cataclysme je trouve cette vidéo. Et mesdames et messieurs nous avons enfin euh, vaincu euh, Deathwing. Il a été broyé par le maelstrom, vaincu par Tral, vaincu par les aventuriers, vaincu par l'Union des Aspects fantastique. Et l'âme des dragons, hein, donc fantastique, nous avons gagné. Il est l'heure, mesdames et messieurs, d'attaquer la cinématique de fin de Cataclysme. Et elle va vous rappeler normalement, peut-être, un classique de la science-fiction. se sont battus avec nous, ont assuré la survie de notre monde. Maintenant, nous le contemplons avec des yeux mortels. Nous, les aspects, avons accompli notre grand dessein et notre antique puissance est épuisée. Mais même si notre époque s'achève, la vie continue et de nouvelles générations apparaissent. La victoire en ce jour revient à tous ceux qui ont lutté contre les ombres. Vous êtes les vrais gardiens d'Azeroth. Et l'avenir du monde est entre vos mains. Car l'aube de l'âge des mortels vient de se lever. Alors, <rire> il est temps de mettre un dernier pied-bouche, bien sûr, à Cataclysm. Si jamais vous voulez jouer le jeu, vous vous repassez cette cinématique, et vous mettez la musique, vous mettez une musique qui est tout simplement la musique de fin du Retour du Jedi. Et vous verrez la grande menace, le grand truc qui est mort dans un grand badaboom avec plein d'étincelles, dans un grand flash lumineux. Eh bien, regardez, vous, vous mutez le son, et vous mettez la musique de la fin du Retour du Jedi. Et là, avec le ta-ha et ben je peux vous dire que ça match très très bien je l'ai fait en stream ça match excellemment bien donc voilà pour la fin de cataclysme la fin aura été un petit peu terrible bien entendu alors là par rapport à ce que je viens de dire vous pouvez vous dire bon bah en fait malga Kata c'est vraiment de la merde d'un point de vue de l'or ça semble terrible tu nous as dit que c'était limite pire que baisser au tel cas par rapport au traitement, au traitement de, du temps etc en fait je ne peux pas vous laisser dire ça, on y reviendra après en conclusion, mais non, Cataclysme n'est pas la pire extension de World of Warcraft, bien au contraire, je pense que c'est une extension même moyenne au final. Il y a des choses terribles, mais il y a aussi de très bonnes choses. Et il est temps, mesdames et messieurs, de faire le tableau de chasse, de faire un résumé du tableau de chasse, alors on n'a pas pu tout mettre, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on se disait que ça devait être, le tableau de chasse ne serait pas aussi gros que BC ou Wotelka, qui étaient quand même les sacrés tableaux de chasse, mais en fait, comme ils reprennent beaucoup de boss de vanilla, bah, le tableau de chasse il est énorme, donc... Mesdames et messieurs, c'est l'heure de conclure le safari. Ça y est, avec la fin de euh, cataclysme, se termine ce que j'appelle le safari, la période du safari. A savoir, nous autres joueurs américains, on prend le fusil et... Euh, quand on part au Kenya se taper du lion, du... de l'hippopotame, du crocodile, tout ça, eh bien, ça se termine avec cataclysme. Il y aura une petite parenthèse qui s'ouvrira dans une future extension, je ne donnerai pas le nom. Voilà, et... Mais le safari se termine avec cataclysme. Et faisons le, le, le, le décompte des kills. Nous avons tout simplement donc Kern, Bloodhoff que vous voyez en premier. Donc Kern, Sabot de sang, qui est mort. Juste à côté, à droite, Crassus, Corialstras. Ensuite, on a Zalazan, du coup, qui est mort. Qui est mort à... Un cataclysme, nous avons ensuite Thermojoncteur. Oui, je sais, beaucoup ne le connaissent pas, hein, c'est un gnome, mais Thermojoncteur qui est la menace des gnomes. Alors, pour le coup, bouclier bleu, pourquoi Parce que lui, et eh bien il ne meurt pas, il est vaincu, mais il ne meurt pas, donc on le bat en tant que boss. Pareil pour Vanessa Van Cleef, hein, qui est euh, et son papa, mais en version sexy. Elle a pris les bas de Valira. Et, du coup, c'est sa version sexy. Elle, c'est pareil, on la reverra notamment à Légion. Thermojoncteur, lui, on le reverra à BFA. Et nous avons ensuite le panthéon égyptien Ah eh oui, Aouldoum, nous avons le panthéon égyptien Pour le coup ça traite euh, même limite moins bien que Wotelka le panthéon Parce que Wotelka n'a fait que reprendre le panthéon scandinave euh, Copier-coller et faire 2-3 de, de, de, trucs Mais au moins ils ont essayé de raconter une histoire à ce panthéon Même si c'était <rire> même si c'était la mythologie scandinave Ils ont au moins essayé de faire un truc À Cataclysme on te reprend le panthéon égyptien Mais eux ils n'auront même pas le droit On ne bon, sait pas vraiment ce qu'ils font hein. C'est juste des gardiens c'est tout. <rire> c'est juste des gardiens euh, qui serviront voilà c'est tout et du coup et eh bien je vais vous les lister nous avons tout simplement en partant de la gauche vers la droite hein, toujours nous avons du coup Anur Ptah Setesh Amunet Isiset aya 7 Alors, Ayav, Isis, Ayav, oh Isiset pardon euh, nous avons rage qui conclut en fait cette chasse ce safari des, des, des dieux égyptiens vous aimez bien les dieux égyptiens mais eh on les a fracassés nous avons ensuite euh, après Easy 7 et après, euh, après Rage Donc maintenant le monsieur pas content là Et eh bien c'est tout simplement Bénédictus hein, le, le, grand, le grand Benedictus qui avait un dragon doré Donc c'était forcément une légende à Vanilla Nous avons ensuite Fandral, Forte Ramure évidemment hein, Que nous avons buté à Igel Akar qui a fait son petit retour Forcément c'était un boss, euh, de, un boss euh, de Vanilla Donc on le réutilise Pour le coup lui son, son retour était plutôt bien écrit euh, c'était plutôt bien fait avec Rise of Zandalari l'extension sur, enfin, le, le sur les trolls, enfin le patch sur les trolls et bien on revoyait Akar Ragnaros pas une fois mais deux fois, on aurait dû mettre deux fois Ragnaros même on a ensuite Alakir, ensuite on a Sinestra on a ensuite Onyxia et Nefarian hein, dans l'ordre en version zombifiée nous avons Murosonde qui est tout simplement Nosdormu mais qui a pété un plomb dans une réalité alternative où il essaye de détruire le temps donc ça est Murosonde est Nosdormu en version à l'envers en fait nous avons ensuite Varoten qui n'a jamais été représenté avec... Parce que c'est seul la seule particularité qu'il a, donc le garde d'Ashara qui est le, en gros son chef de garde et donc l'un des chefs des armées d'Ashara. De, Varoten est censé être un elfe de la nuit borgne, mais il est toujours représenté avec les deux yeux. <rire> ah bah on oublie, on oublie les attributs quoi Et enfin Manorat qu'on voit tout à droite évidemment, Hans, qui sont qui ont été battus dans... Euh, le puits d'éternité, hein, le donjon, euh, tout ça qui permet euh, de récupérer l'âme des dragons. Et en bas, nous avons évidemment deux têtes pour le prix d'un euh, shogal, pour le prix d'une pardon, shogal, deathwing. Et on vous a mis World of Warcraft classique plus Burning Crusade et tous les boss que vous avez euh, euh, charcutés les uns après les autres, qui ont été recyclés dans l'extension. Et bah, ben, ils sont là sous la forme de World of Warcraft classique, bien entendu. Donc un sacré safari au final. On va continuer avec justement un une phrase en fait, un écrit qui a été fait par justement les développeurs euh, de Blizzard, là, du lore de, euh, World of Warcraft, qui nous dit du coup, nous pensons qu'après plus de 7 ans dans, de cycle de vie dans World of Warcraft, il est temps de commencer de nouvelles histoires. Les précédentes extensions reposaient lourdement sur des héros et des méchants établis dans les jeux RTS de Warcraft. Nous ne voulons pas simplement nous reposer sur nos lauriers. Nous voulons introduire de nouveaux personnages. Nous voulons avoir quelques nouveaux ennemis à combattre. Et plus important encore, nous voulons commencer à semer les graines de futures histoires. Rien n'est plus décevant que de découvrir que le boss que vous êtes supposé tuer est quelqu'un dont vous n'aviez jamais entendu parler. C'est bien plus amusant lorsque vous connaissez les méchants, lorsque vous avez une raison de les haïr, et que vous voulez les tuer pour arrêter leur plan diabloïque. et pas juste pour ramasser leur butin. Gardez cette, cette euh, citation, évidemment, en tête puisque les futures extensions reposeront un petit peu là dessus alors l'idéal c'est de faire du bon du fan service en récupérant ce qui a pu être fait par le passé mais en faisant un traitement qui permet de faire tout simplement de semer des graines pour raconter une histoire par la suite et si je dois dire quelque chose c'est que justement en allant là dessus c'est que vraiment cataclysme recycle jusqu'à la moelle alors vraiment ils ont pompé jusqu'au dernier euh, <rire> jusqu'au dernier souffle ils ont été récupérés tout tout, tout, Warcraft 2, Warcraft 1, Warcraft 3, les univers étendus, euh, Vanilla, BC, Wotelka, on récupère tout, tout, tout, tout, tout, tout, pour essayer de balancer les dernières bastos. Et, finalement, eh bien, il va falloir justement faire les fondations pour l'après. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que Cataclysm est une mauvaise extension. Elle n'est pas bonne, ça c'est clair, on peut pas dire qu'elle est bonne, mais elle a des particularités qui sont très, très, très mauvaises. Elle a des plans qui sont extrêmement mauvais, notamment la fin et la truc principale. Mais... Elle amène le renouveau aussi qui servira. Et si par exemple vous aimez beaucoup Mr. Pandaria, Légion BFA en termes d'histoire, bah Cataclysme est responsable aussi de ça, puisqu'il a fait germer justement les graines de l'avenir de World of Warcraft. Donc, bien entendu, comme on l'a dit, il servira de fondation. Il va paver la route pour les très bonnes choses. Mop, Légion BFA, comme j'ai dit. Il va également paver la route pour de très mauvaises choses. World of Draenor. <rire> avec notamment le traitement du voyage dans le temps et les restes de masse bon les restes de masse qui ont été commencés par Wotelka, on va pas se mentir qui a commencé d'évanir mais c'est Wotelka qui a commencé les restes de masse Cataclysme, a fait que reprendre ce truc là mais bon, les restes de masse et surtout le voyage dans le temps ça c'est Cataclysme, ça hein, un maître au, au, au crédit ou au tort de Cataclysme. donc comme je l'ai déjà dit mais quel enjeu si Nozdormu est capable de remonter dans le temps et neutraliser la menace avant même qu'elle qu commence bon, bah, c'est terrible. Donc voilà comment se termine le Safari et le Safari j'utilise mais comme vous voyez même Blizzard en a conscience du Safari donc, c'est comme ça que se termine Cataclysme. Cataclysme, si on doit résumer en conclusion, c'était euh, l'extension du tout ou rien, l'extension du très bien comme du très mauvais. Je le rappelle encore une fois, parce que la fin, c'est vraiment que, que du négatif quasiment, mais... Rappelez-vous le début, le traitement notamment, il y aura plein de vidéos annexes qui vont parler de très bonnes choses de Cataclysme, notamment le lore des, des Worgen, Gilneas, l'avancée des réprouvés, le traitement de Sylvanas, il euh, y, a, y, a y a tellement de choses. Euh, rien que sur des personnages, pour vous citer, le traitement de Varian, le traitement d'Anduin, le traitement des nains, même si bon, les nains maintenant ils sont un peu en stase, mais le traitement des nains, Bane les tauren, etc. Il y a quand même des choses très très bonnes. Les trolls aussi avec Vol'jin, le traitement de Vol'jin qui a commencé à Kata, mais surtout Mop qui va étendre les choses. Les Andalari, alors même si c'est très mal traité par cataclysme ça va clairement mettre les graines pour le traitement des Andalari qui sera très bon à Mr. Pandaria puis à Battle for Azeroth. Ça, c'est Cataclysm qui aussi est responsable des bonnes choses. Donc, oui, Cataclysm était l'extension nécessaire pour la suite de World of Warcraft. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est une... Mauvaise extension, mais c'est aussi pour ça qu'on peut pas dire que c'est une bonne extension. C'est l'extension la plus moyenne, au final, d'un point de vue lore, de World of Warcraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo qui arrive, le gros morceau qui arrive concernant les extensions de World of Warcraft et l'histoire des extensions de World of Warcraft, hein, parce que même si beaucoup se disent que c'est la critique euh, de l'extension, non, je vous ai compté l'histoire, en tout cas les grands morceaux, on ne pouvait pas le faire sinon ça fait plus de 5 heures, euh, Cataclysme, mais on vous a donné les grandes lignes de l'histoire de Cataclysme, Arrive Mist of Pandaria, et Mist of Pandaria, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Plutôt en positif, mais il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est une extension qui a également plu et déplu aux joueurs. Et qui surtout, vous le savez, j'aime bien débunker les idées reçues. Mist of Pandaria se traîne, mais des monticules de boulets d'idées reçues qu'on s'évertuera à détruire dans la vidéo qui lui est consacrée. La prochaine vidéo également sera Terra Mort, l le... La vidéo de transition en fait entre euh, Cataclypse et Mist of Pandaria et encore une fois toutes les vidéos annexes qui arrivent, hein, comme pour Watulka, on aura donc la généalogie sur les orques, euh, le traitement euh, des Shendralar, euh, euh, terra etc, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus, n'hésitez pas à liker, suivre évidemment et, euh, les, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, que ce soit pour moi ou ouais, Evanessor, enfin, Evanessor et moi d'ailleurs, plutôt dans l'ordre. Concer enfin, ça, ça nous soutient, et voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui pourraient dire du mal ou du bien de Cataclysme et peut-être qui apprendront des choses. En tout cas, j'espère que ça a été le cas. Voilà, plein de bisous et à bientôt.